Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, au 21 e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait super plaisir. J'ai ah, la bonne humeur avec moi, le sourire. Et sincèrement, je pense que c'est aussi votre cas. Euh, J'ai vu les amis du chat là qui sont... Hey extrêmement chaud aujourd'hui, hein. je me demande bien pourquoi. En tout cas, c'est vraiment un gros plaisir. Euh, L'émission se passe bien cette saison, c'est très très cool. On a des invités hyper intéressants à venir les semaines euh, qui arrivent. Tout simplement, je suis plein jusqu'à à peu près fin mars. On va ajouter petit à petit jusqu'à la saison qui devrait durer à peu près jusqu'à mi-juin. Euh, on va également essayer d'ici là de s'ouvrir à d'autres sports, d'autres disciplines, mais également de continuer la vibe des personnalités d'Internet. Voilà. On a de très belles choses à faire. On travaille également pour un gros projet du côté de mai, un petit peu similaire à Zach USA, mais ça, je vous tiendrai au courant en temps voulu. Et je profite directement également de ce début d'émission pour introduire directement notre invité du jour. Un invité euh, qui a accepté directement de venir. Et ça, c'est toujours très agréable dès qu'on a une réponse positive et en plus rapide. C'est un invité que vous attendiez tous. Et je suis ravi d'être ce soir avec M. Daniel Riolo. Comment vas-tu, Daniel Salut tout le monde. Ça va très bien, Zach. Merci. Ça fait extrêmement plaisir de te recevoir. Euh, franchement, quand t'as vu le mail passer comme ça, tu t'es pas dit qu'est-ce que c'est cette chose. Euh, ça fait plaisir parce que t'as accepté assez vite, comme j'ai dit. Tu veux savoir comment c'est passé Fais-moi fais ouais. rêver. Euh, donc, il y a deux semaines à peu près que tu m'as contacté. Exactement. Comme ça et tout. Avant que tu me contactes, mon fils vient me voir. J'étais dans la cuisine. Et papa, voilà ouais, Christian. Bientôt, je pense que tu vas être invité euh, dans une émission. Euh... Dit, oh, mais pour... Comment tu sais ça de... Tu me dis ça comme ça. Yeah parce que euh, moi je regarde et tout euh, c'est super bien et euh, en fait il euh, y a plein de gens qu on euh, qui ont demandé qui t'invitent et tout je sais pas pourquoi mais je sens qu'il qu va t'inviter bientôt Il avait ce feeling oh et, honnête, franchement 48 heures après euh, je recevais l'invitation je suis j'ai dit fiston t'es trop fort <rire> <rire> il avait tout anticipé donc voilà et puis euh, je lui dis bah alors qu'est-ce que je fais j'y vais ou pas B -b évidemment tu y vas Bon bah ça fait extrêmement ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir, on a de l'influence même jusque chez les enfants et tout. Eh, et ça, ah ouais, enfant, enfant <rire> euh, il a 15 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. <rire> Et eh ben, joyeux anniversaire voilà. Joyeux anniversaire au petit <rire> La légende grâce à qui nous avons Daniel ce soir, joyeux anniversaire à lui et on espère que tu puisses profiter un petit peu de cette journée en tout cas. Très plaisant de savoir que de temps en temps votre fils, enfin ton fils pardon, passait sur <rire> mes lives, ça fait grave plaisir. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu justement un petit peu bah, de toi, de ta carrière, de plein de choses et tout. Donc euh, moi je suis vraiment ravi de te recevoir, j'ai vu que tu avais une carrière assez longue, okay donc on va revenir avec elle en détail, et après on va discuter un petit peu bah, de sujets d'actualité, des choses, j'ai préparé plein de petits trucs très très cool, et je vais te demander, le BABA, bah, le classique, je vais te demander bah, de te présenter qui es-tu, d'où viens-tu, et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît. <rire> ah bon Oui Ça n'est pas une blague. Scolaire Ouais, qu'est-ce que et tu as fait à l'école, les... collège, lycée, compagnie Ça va remonter, c'est une époque où la télé était en noir et blanc. Daniel, Omar qu'elle l'a fait <rire> Ah ouais, mais moi je pensais que c'était une émission pour les jeunes. Je vais, je vais endormir tout le monde. Là. Mais absolument pas. Oh là là, Ils sont sais... habitués, t'inquiète pas, c'est la sixième bon, saison. Bon, maintenant que tu dis si Omar l'a fait, c'est Omar il est plus vieux que moi. Omar est plus vieux que moi, il est bien plus daron que moi en plus. <rire> c'est moi, tu vois, j'essaye de me tenir un peu. Quoi. Non t'inquiète euh, pas, Omar l'a fait euh, donc sans problème. Bah, donc euh, journaliste, éditorialiste, l'afterfoot. 17 e ou 16 e mmh. saison Je mmh. ne compte plus, je ne sais plus. En tout cas, ça fait longtemps. 2006, euh, La première. Et puis voilà, ça c'est la présentation principale. Parce qu'après, après, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh, Le RMC Poker Show, ouais. ça me tient vraiment à cœur parce que tout le monde sait à quel point j'adore ce jeu. Euh, la revue de l'After que tu as dans les mains, donc il faudrait que tu la retournes et que tu montres à quel point elle est belle. Exactement. Parce que c'est sorti il y a deux jours. Il me l'a ramené. super content. Voilà. Ça fait plaisir. Et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, en petite présentation initiale, ça, après, ce que tu m'as dit, parcours scolaire. Parcours ouais. scolaire, c'est quoi Genre, euh, eu, bah, Par exemple, t'es né où J'ai eu le EPC, le HOP. T'es né où T'as euh... quel âge Et ensuite, comment ah, t'as été à l'école euh, euh... Rissorangis. Ouais. Élève euh, bon, ouais. puis moyen, puis moyen. <rire> et voilà, je suis resté un petit peu à cette ligne-là, quoi. Euh, ben bah quoi, école, tu veux le parcours Genre j'ai eu le bac, j'ai ouais. fait une fac de droit, exact. Euh, après école de journalisme. Ce qui n'a pas duré longtemps finalement, parce que euh, très vite, euh, stage et stage, euh, ça s'est enchaîné tout de suite. Le stage t'as envoyé ouais. sur un boulot, t'es quand même allé ouais, au bout ouais, de l'école ouais. de journalisme ou leur, Même genre pas, le boulot euh, le, stage, euh, le stage se passait tellement bien qu'ils ont voulu me garder, donc j'ai enchaîné. C'était comment, genre comme élève à l'école, tu disais que t'étais bon puis moyen, mais ça va, t'étais social, t'avais quand même des bandes d'amis, tu t'en sortais bien, c'était comment ah ben, je sais pas, tu, tu, tu m'imagines tout seul dans un coin là Non, je te prends, je pose la question Ouais, non, euh, normal quoi, je sais pas, comme tout le monde avec, avec des potes, euh, un peu agité, euh, avoir, tu veux dire, des mots dans ce qu'on appelait à l'époque le carnet de correspondance pour les parents, oui, ça m'est arrivé. Mais comme, écoute là, on va vite changer de sujet parce que j'ai peur que mon fils écoute l'émission et regarde. Donc il ne faut pas lui donner et la comme, mauvaise influence Et comme je ne voudrais pas qu'il trouve que ce n'est pas grave d'avoir un avertissement de comportement. Euh, je ne voudrais pas qu'ils se disent bah, « Toi aussi, papa, tu as eu ce genre de petits problèmes-là. » Non, j'étais un élève parfait. Ouais. Mais jamais rien arrivé. Mais <rire> les profs m'adoraient. et J'étais une image en cours. Tu comprends bien Une image. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la version officielle. <rire> ça me bat. Voilà. On va On va rester sur la version officielle. C'est nickel. Ouais. Comment on passe du droit au journalisme Qu'est-ce qui t'a fait euh, euh, genre Parce que quand tu fais du droit, on pourrait s'imaginer que tu finis, je ne sais pas, avocat, juriste, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a dévié de derrière sur du journalisme euh, bah, le droit globalement, euh, ça peut mener à pas mal de choses. Ouais. Euh, en journaliste, c'est un truc que je voulais faire depuis à peu près gamin, quoi. Donc quand je me suis lancé dans le droit euh, pendant peut-être une année sur euh, les années de fac, je me suis dit qu'avocat, ce serait bien. D'accord. Mais euh, au final, euh, j'ai vite euh, j'ai vite revu ma position en me disant que finalement mon, mon rêve de gosse, c'était mieux. D'accord. Euh, donc hop. Re-école de journalisme, et, et voilà, ça s'est enchaîné. Puis j'ai un peu galéré à la fac de droit, c'était long. C'est intéressant peu, parce que... J'ai un peu trop traîné à la fac. C'est assez intéressant parce que tu parles de ce rêve de gosse de devenir journaliste et c'est vrai que ce n'est pas commun. Tu vois, en général, les rêves de gosses, ça peut être d'être footballeur, je sais rien, astronaute, des trucs comme ça. Je ne dis pas que la fonction de journaliste ne fait pas rêver, mais est-ce que toi, tu avais des figures du journaliste, des gens où tu disais, tiens, ce métier est prestigieux, tu vois Franchement, peut-être qu'à a... Alors, je ne sais pas si, selon les époques, euh, les, les, les rêves d'enfance de, ça peut changer. Tu vois, une époque... Euh, bah, même quand moi, j'étais petit, il y en avait plein qui voulaient être policiers aussi. policiers ouais. policier-pompier, euh, truc un peu ba basique. Euh, journaliste... Est-ce que c'était commun Non, peut-être pas. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu as raison. Effectivement, ce n'était pas commun. Mais moi, j'aimais bien. Je regardais beaucoup la télé. Je suis vraiment un enfant de la télé. Et euh, le gars qui parlait à l'intérieur de la télé, c'était quelque chose qui me bottait bien. Quoi. Les mecs qui parlaient un peu de tout. Après, évidemment, vu que j'étais fan de sport, les mecs qui parlaient de sport dans la télé, ça me fascinait. Je me disais que ça avait l'air d'être euh, quand même un métier euh, cool. Quoi. Ouais. Enfin, si tu parles de sport à la télé, ça veut dire que tu parles de ta passion, que ton métier, c'est ta passion. Donc, ça, ça, ça, me, ça me plaisait bien. Après, j'avais... Écoute, c'est peut-être pas dans le sport que j'avais mes principaux modèles. D'accord. Euh, si tu me dis, par exemple, euh, est-ce que euh, Thierry Roland... Euh, parce que euh, t'as pas le même âge que moi, et le sport à la télé, quand moi je suis môme, il euh, y a pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire... Euh, C'était pas hyper, hyper diffusé euh, bah, enfin, Je sais pas, pas si tu peux concevoir que euh, les matchs de championnat en direct, avant 84, il n'y en avait pas. 84, moi j'avais 14 ans. Okay. Imagine aujourd'hui un homme de 14 ans. Dire, mon, mon fils a 15 ans aujourd'hui. Voilà. Il n'y avait pas de match de championnat. Tu ne regardais pas les matchs de championnat à la télé. Et donc tu n'avais que des résumés une fois par semaine. Les épopées où, de hein la SSE dans les années 70, 70. c'était qu'un résumé ma les, les, les matchs de Coupe d'Europe, ça passait à la télé. Okay. Les matchs de coupe et pas tous hein! Pas tous, hein. un, un mythique euh, saint -E... hambourg saint étienne 5-0, euh, c'est pas passé à la télé, je ne sais pas oh si tu te rends compte. Et les matchs de championnat, ça passait pas. Donc les championnats, tu voyais les résumés, et les matchs de Coupe d'Europe, oui, tu avais toujours euh, euh, une équipe qui était suivie, quelques épopées, euh, alors ça te marque. Le, le, seul, le seul truc, c'est que comme tu n'en avais pas beaucoup, tu te souviens de tout. Moi, tu vois, 78, j'ai 8 ans, pour toi, c'est une époque, tu sais même pas que ça a pris histoire. <rire> eh ben, L'épopée de Bastia, tu vois, quasiment tous les matchs, je m'en souviens encore. C'est fou, ça. 40 ans après, parce qu'en en fait, ta mémoire, elle a tellement... Ba... Alors qu'aujourd'hui, tu en kicks tellement de matchs bah, que des fois, j'ai du mal à me souvenir d'un match de la semaine dernière. Ouais, d'un match a un mois de, de ou fond, quoi. Bordeaux en Coupe d'Europe, Saint-Étienne en Coupe d'Europe. J'ai des souvenirs hyper clairs, parce qu'on n'en voyait tellement pas beaucoup que forcément, ça te marquait, ça te marquait beaucoup plus. Alors donc, comme il n'y avait pas d'émission... Euh, mes modèles n'auraient pu être que les commentateurs et les commentateurs Jean-Michel bah, Larquet, c'était Roland. Ouais, mais Jean-Michel Larquet, il faisait le consultant. Euh, le commentateur, c'était Thierry Roland. Thierry Roland me faisait pas, même même si je l'aimais beaucoup et que forcément il a marqué toute une époque et en plus, en, en plus après je l'ai connu quand j'ai commencé dans le métier, j'étais amené à le fréquenter. Mais euh, quand j'ai commencé à faire ce métier, il me faisait pas triper. Je n'aimais pas sa vision du foot, un peu simpliste. Quand tu perds, c'est de la faute de l'arbitre. Okay. Quand tu perds, toi, c'était ce n'est pas ce que je préférais. Et puis, il n'y avait euh... pas d'analyse de fond Non, mais de toute façon, il n'y en avait pas en France. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'émission qui faisait ça. Canal+, Plus a apporté ça. Et Canal+, j'étais déjà un peu grand. Et donc là, effectivement, j'ai commencé à regarder. Et là, il y avait des mecs, euh, Deniso, Roustan. Euh, même si Roustan a commencé sur TF1, ça a été un des premiers d'ailleurs à, à parler un peu de, de, de foot autrement. Euh, mais il mais, mais y avait peu. Quoi. Donc, c'était difficile de trouver des, des vrais modèles. Le seul truc, c'était que tu regardais tu disais… En tout cas, moi, je disais, j'aimerais bien faire ce métier. C'est chouette de parler de foot à la télé. Euh, tu t'y connais. Enfin, euh, tu fais en sorte de t'y connaître parce que, en plus, vu que ça me plaisait, j'étais une sorte d'encyclopédie. J'étais abonné à 11 mondiales. Je lisais tous les mois. J'apprenais. Donc, j'ingurgitais énormément de choses. Et c'est comme ça que j'ai fait ma culture foot. Quoi. Elle m'a servi pour, pour plus tard. Mais à l'époque, à 9 ans, quand je dis à ma mère et eh, à mon père, ouais, je vais être journaliste, il me dit, ouais, c'est quoi Pourquoi faire quoi, ouais, ouais, ouais, C'est pas okay. très parlant. Quoi. Ouais, voilà, voilà, voilà. quand Après le bac, je vais faire une fac de droit. Beaucoup mieux, <rire> beaucoup mieux, bien plus carré là, là on, peut, on sait à peu près où tu vas aller. Le journaliste c'est toujours un petit peu, tu sais pas trop quoi, c'est tu sais pas vraiment quand tu commences cette carrière où ça peut te mener, t'en sais rien en fait. C'est quand même drôle de voir que pas... même avec l'écart, on a eu les mêmes références, 11 mondial, France Football et tout, nous aussi on a grandi avec ça. Euh, alors moi c'était 11 tout court. La, oh la fusion entre 11 et mondial elle est venue bien plus tard. Hein. Au début moi c'était 11 tout court. <rire> Je ne savais même pas qu'il y avait eu la fusion oui, entre si, les deux. Il y avait deux magazines. Il y avait 11 et il y avait Mondial. Et tu avais la bande de ceux qui lisaient 11 et il y avait ceux qui lisaient Mondial. Moi, je n'étais pas Mondial. Je ne me, me demande pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai commencé avec 11 et euh, je, lisais, je, lisais, je lisais 11. Quoi, voilà. Juste pour la culture comme ça, tu as parlé du parcours de Bastien en 78. J'avoue que moi, ma culture, elle ne va pas jusque là. Et je pense pour une partie déjà aussi. C'était quoi ce fameux parcours Juste pour la culture. Alors, il doit y avoir... Euh, je ne sais pas si je ne vais pas rater l'ordre. Il doit y avoir... Euh, il doit y avoir... Alors, donc, la, la finale, je te le fais dans le désert. Ouais, vas-y, vas-y. Vas la, la, la finale, c'est donc contre le PSV Eindhoven. Tu dois avoir ensuite euh, le euh, Grasshopper Zurich, Carl Ersiena. Ouais. Donc, les Grasshoppers, ça en, en, en quart. OK. Et il y en a en demi, il me semble. Euh, avant, tu as le gros coup, c'est contre le Torino. Ils doivent commencer par Newcastle au premier tour. Très bien. Après, tu dois avoir le Torino euh, au deuxième tour. Et il doit m'en manquer un. D'un moment qui est 1. Euh, ils vont jusqu'à quel tour au global ils vont, en finale. Oh. ils vont en finale. Et la finale à l'époque en Coupe UEFA, c'était aller-retour. Et 0-0 match aller en Corse et 3-0, ils prennent là-bas. Voilà. Et j'ai dû les faire dans le désordre, les tours. Je pense que je me trompe. Non, mais il pas de souci. T'inquiète pas. Dans le, le chat, il si y, y en a. Il y en a, Ils vont corriger. Mais là, dans le chat, ils disent que corriger. tu te souviens bien. Hein. Oui, ils, ils vont corriger. Surtout, j'aimerais bien celui que. Celui Sporting que Portugal. Ils disent. Ah, voilà. C'est ce, le tour qui me manquait. Donc ah. c'est un beau parcours. Hein, c'est énorme hein, pour l'époque. C'est. Euh, Bastia, petite équipe et tout. Les mecs, ils vont en finale, C'est un truc de ouf. Quoi. La folie, la folie. Voilà. D'où est née ta passion pour le football Est-ce que c'était familial Est-ce ouais, que c'est ouais. quelque chose... Genre ton père, ouais, tu inculqué ouais, C'était comment Oui, un... ouais, ouais. c'était petit. Euh... Bon, ouais, tout le monde sait que je suis binational, que j'ai une double culture et que, euh, et que toutes mes vacances en Italie, c'est très, très foot. Euh, ouais. Plus qu'ici. Parce que c'est un autre truc qu'on ne sait pas vraiment. Mais euh, en tout cas, pour les plus jeunes, c'est que le, le foot en France... Euh, euh, dans les années 70-80, c'est pas grand-chose. C'est pas très bien vu en plus dans, dans les milieux intellectuels, on trouve que c'est vraiment un truc de beauf. c'est pas tellement euh, si tu joues au foot, euh, ça veut dire que tu sais pas lire un livre, ouais. que tu es, que es un peu euh, avais un gros mépris de classe pas, dessus. Il y a pas vraiment d'émission. il y a euh, tu sais moi, j'ai je me souviens très bien de potes euh, qui a 9-10 ans euh, supporte les Pays-Bas, le Brésil et pas l'équipe de France. Quoi. Ah ouais voilà, C'est Platini qui a un peu changé le truc parce que d'un coup tu t'es mis à gagner, tu avais un mec un peu emblématique. Ouais, 84 et tout Ouais, bon, Platini il a commencé avant, mais déjà avec 82 et tout on se dit, oh, tiens, il y a une équipe qui tient la route quoi. parce que quand tu vas à la Coupe du Monde 78, c'est un événement d'aller à la Coupe du Monde. Alors qu'aujourd'hui, si tu vas pas, c'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. Aller à la Coupe du Monde, c'est un exploit unique parce qu'à l'époque tu n'as que 16 équipes qui, qui la jouent. Et euh, voilà, le match de Calife, c'était comme une finale. quoi. Tout le monde en pleure et tout, ne serait-ce que juste d'y aller. Et quand tu sors au premier tour, on dit ah, c'est pas mal. Tu es sorti au premier tour, c'est cool et tout. Au moins, on y était. Donc, c'est là que ça commence à basculer. Donc, moi, j'ai vécu la bascule, ça. Sauf que la bascule, je la vis en France. Mais quand je vais en vacances tous les étés en Italie, là-bas, c'est totalement institutionnel. Le foot, tout le monde parle de ça, tout le monde y joue. Euh, moi, quand je joue euh, gamin à l'école, c'est euh, tout le monde joue en attaque. Euh, euh, quand tu vas là-bas, tu, sais, tu te mets à rien droit au milieu. <rire> c'est hyper organisé, c'est tactique, c'est réfléchi à 8-9 ans. Quoi. Ouais. Alors qu'ici, tu jettes le ballon devant et tout le monde court derrière. C'était déjà à l'époque du catenaccio, l'Inter, tout ça, machin euh, Non, enfin, en tout cas, c'est euh, organisé. Ouais. C'est un truc qui est sérieux. C'est réfléchi. On en, parle, on en parle sérieusement. Ici, c'est tu tapes le ballon, tout le monde court derrière. Comme, euh, voilà, le, gros, le, le, le mec un peu drassouille, on le <rire> met dans les buts. Le Ce week est nul, tu le mets défenseur et tous les autres ils veulent jouer devant. Là-bas c'est super carré. Donc moi quand je reviens ici, j'étais cet que... homme grassouillet T'étais gardien toi. Oh, ouais. voilà. Quand tu reviens ici et que tu dis à tes potes, bah, on va s'organiser sur le terrain. Il vu te regarde, tu nous emmerdes. On joue comme d'habitude quoi. Bon ok très bien. Donc ça ça m'a ça m'a forgé une culture et une approche du foot un peu différente des, des autres. D'accord. J'étais le gars qui voulait tout le temps en parler sérieusement. Parce que j'entendais que là-bas, c'était toujours sérieux, les analyses, le jeu, le machin. Et donc, euh, on va dire que cette double culture, euh, c c ça, a été, ça a été même un, un, un apport, je pense, pour moi, même dans, dans mon métier. Ouais. Et, et c'est quand même assez intéressant parce qu'on euh, sait que tu as une relation euh, bah, du coup spéciale un peu avec Paris, euh, parce que c'est la ville où tu es né. Enfin, es, bon, ils bon mais on se comprend, c'est la région. Euh, mais avec les étés que tu as passé en Italie et autres, ce que tu as découvert là-bas, tu aurais tout à fait pu être fan d'un club italien ou même de la Squadra, non mais de la Squadra, oui, bien sûr. Mon premier, le premier maillot que j'ai eu, c'est un maillot d'Italie, ce pas un maillot d'équipe de, de France. C'est Platini qui m'a fait, fait tout le temps Platine, m'a fait tout le temps être entre les deux. Ouais. Mais comme quand je rentrais, enfin, quand j'étais à la maison, il me disait, Ah il est comme toi, hein, italien. Et moi, je pleurais, je disais, mais non, il est français, on est français et tout. Il me disait, non, on regarde son nom et tout. Donc j'étais toujours entre ces deux cultures, euh, toujours, mais bon, euh, bah, comme beaucoup de jeunes, beaucoup plus tard, feront la même chose avec Zidane. Avec le côté euh, Algérie, France, la, la double culture. Bah, Platini, c'était un petit peu ça. Après, ouais. et, euh, mais le premier maillot, oui, c'est celui de l'équipe d'Italie, à 8 ans, euh, la photo comme ça, avec les cuissons. Machin. Et après, avec Platini, j'ai basculé. Donc, j'ai toujours été entre les, deux, euh, toujours entre les deux sélections. Et pour ce qui est d'équipe de club, bah, dans la famille, c'était partagé. Il euh, y avait la moitié était pour la Juve et l'autre moitié était pour l'Inter. Donc, euh, j'avais le choix entre les deux. Mais finalement, en équipe de club, ça ne m'a pas. L équipe de club, j'ai jamais basculé. Je vois. C'était quand tu étais petit, de toute façon, quand j'ai commencé à regarder le foot. Bah, soit ouais. ça prend, ça ne s'apprend pas. Y avait, ça y avait, pas... Y avait, je suis désolé pour toi, qui est lyonnais, mais il n'y avait qu'une seule équipe qui existait, c'était Saint-Etienne. Il ouais. n'y avait pas d'autre équipe. Hein. Oui, dans les années 70. Que, moi, j'ai découvert, euh, je ne sais pas, peut-être à 10 ans, qu'il y avait une autre, enfin, 8 ans, parce qu'après, il y avait Bastia, euh, l'épopée dans la Coupe parlait, mais Je pensais qu'il n'y avait qu'une équipe en France. Ah oui, Saint-Etienne qui joue au foot. Je pensais les autres, ça, pfff, vu qu'on regardait, il y avait pas de championnat à la télé et tout. Donc, bah, comme tout le monde, bah, c'était les verts. Quoi. De toute, façon, toute la France était verte. Euh, voilà, c'était, c'était comme ça. Puis après, bah, non. Après, j'ai su qu'à côté de la maison, pas très loin, à 25 km, il y avait le PSG. Ok. Voilà. Quand es banlieusard, il faut quand même y aller. Quoi. Et puis la première fois qu'on m'a emmené au parc, je dis, tiens, il y a une autre équipe. il hein, y a le PSG. Tiens, bon, ils n'étaient pas terribles. Hein. Donc c'est un peu. Fou. Bah, à cette époque-là, c'était pas fou. Ah, c'était, c'était pas génial. Hein. Les années 70, euh, début des années 80, le PSG. Euh, bon, heureusement, en 82, il y a le grand virage, il gagne la Coupe de France. Euh, voilà. Voilà. C'est quoi tes premiers souvenirs justement comme ça avec le parc euh, Peut-être un petit peu le fait de. Bah, la découvrir, première euh, bah, bah, l'équipe de ta ville quoi. Bah, la première problème. fois que j'y vais en plus, c'est euh, pour un PSG Saint-Etienne. Et, euh, parce que Saint-Etienne, à chaque fois, bah, d'ailleurs tous les gens de cette époque-là, ils, ils te diront hein, quand tu allais voir Saint-Etienne au parc, euh, 80% du stade c'était pour Saint-Etienne. Okay. Sauf que euh, Saint-Etienne ne gagnait jamais au parc. C'était la forteresse. Il gagnait tout le temps partout, mais au parc, il ne gagnait pas. Et euh, une, une fois, on m'emmène, et, et puis euh, le PSG, il marque, il joue à des gens qui, qui se lèvent et qui, font, qui applaudissent, même s'ils étaient minoritaires. Ah ouais, tu vois, euh, donc, on a le droit d'être pour le PSG, quoi. C'est une vraie équipe, quoi. Et voilà, après, ça s'est enchaîné. Et puis, euh, c était, c était, c était, si tu voulais voir du foot, c'était quand même plus simple que d'aller à Saint-Etienne. Hein. <rire> par rapport à la distance. Ah, bah clairement. Donc, euh, donc, clairement. Voilà, T'as commencé à être euh, abonné ou un truc comme ça ouais, Ou ouais, à juste à le... tard, tard, tard, tard Plus tard. Plus tard, plus tard. Hein. Au début, c'est tu profites des places qu'on te donne, tu y vas. Euh, ben, abonné, c'est plus tard. C'est jeune, jeune adulte, quand, quand tu peux avoir la voiture à 18 ans, tu viens. Voilà j'ai vu que tu n'as pas commencé directement ta, ta, ta carrière en tant que journaliste dans l'audiovisuel par le sport, mais d'abord par le cinéma, j'ai vu, à la fin des années 90. Donc, si j'ai bien noté, c'est chez Spectacle, puis un petit peu, je crois, M6. Qu'est-ce que tu faisais un petit peu là-bas Comment c'est lancé justement cette carrière Parce que tu as parlé notamment de ton stage qui t'a permis de faire la... Ben c'est ça, ça, ça, en fait. J'écoute. C'est ça, Les débuts, c'est ça, en fait. J'y vais pour faire un stage... Euh, et, euh, et le rédacteur en chef, en fait, il, je pense, je pense qu'il me prend parce que, parce que j'aime le foot. Ouais. Parce que lui-même adorait le foot. Il avait joué, euh, il avait joué en, à l'époque, ça s'appelait la deuxième division, pas la Ligue 2. Et je pense qu'autour de lui, dans la rédaction, il n'y avait que des mecs qui n'aimaient pas le foot. C'était une chaîne de culture, c'était théâtre, cinéma, musique. Donc Moi, j'ai toujours été un très grand fan de cinéma. Donc pour moi, il y avait une légitimité à aller parler de cinéma. J'adorais ça. Euh, même si en parallèle le foot, il n'y avait pas de problème. Mais bon, euh, là en l'occurrence, ça m'allait très très bien d'aller dans une chaîne de ce genre-là. Sauf que quand on commençait tout, euh, je ne sais pas, quand on en vient à parler de, à parler de foot, et il me dit oh, Quoi, aimes le foot Et tu viens dans, dans une émission de QA Il me dit Ouais, dis, oh, trop bien et tout. Et donc on a commencé à parler de foot. Donc finalement, je pense que ça a aidé. Ça créer des liens. Ça a aidé à ce qu'ils me prennent. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis c'est surtout que quand il m'a dit euh, Qu'est-ce qu que tu sais faire et tout. Je jouais pas encore au poker à l'époque, mais je pense que j'ai été très bon en bluff. Je lui ai dit que je savais à peu près tout faire, et il y a cru. Alors que je ne savais rien faire. Et genre, ça consistait à quoi, à tout faire Écrire des articles ouais, genre, Faire sais, des revues, machin. des critiques, des machins Non, mais bon, tu vois, il me dit, euh, il me dit, euh, ouais, euh, il me dit, t'es émotif <rire> Là, Je comprends pas trop la question, j'ai émotif, si tu, veux, si, tu veux, si tu veux, il me demande ça, lui si il me dit « Bah non, mais parce que tu sais, ici, on, on va tout de suite t'envoyer sur le terrain, quoi. Et euh, tu vas rencontrer des gens très connus, des stars. » Et j'ai Ouais, ouais, ok. Et, et donc, quoi. » Il me dit oh, « Non, parce que la, la semaine dernière, on avait une stagiaire donc, à ta place, quoi. Et elle est partie, euh, elle devait interviewer Tom Cruise. Elle est arrivée, elle s'est évanouie. » Ok. Ouais, il faut mieux peut-être éviter l'expérience avec le deuxième. Ouais. Euh, donc là, j'ai fait « il n'y a pas de ça avec moi. Je ne suis pas du tout émotif. <rire> » Alors que j'en savais rien. Bah, je oui, bah oui, bah oui, Mais bon, comme il m'a étendu une perche et tout, j'ai dit, ah non, non, pas de problème, je vais gérer tranquille, quoi. Je vais gérer tranquille, et voilà. Et donc j'ai joué au bluff que je savais faire, que j'avais déjà fait des interviews, tout ça. Il n'a pas trop checké. Il aurait pu checker, il ne l'a pas fait, il m'a cru. Et après, bah, après je me suis démerdé, quoi. Et genre, ça s'est passé comment un petit peu bah, Super bien, parce que lui était super cool et que je me suis super bien senti dans la rédac. Et, et que j'ai, bah en fait... j'ai j'apprenais quoi t'écrivais écri des articles des chroniques c'était publié ouais, où ça bah, c'est les sujets que tu vois euh, à la télé parfois sur un film euh, dans ce film l'acteur c'est ok je voilà, vois l'idée sous ce, voix off c'est ce genre là quoi, voilà, voilà sauf que j'étais incapable de poser une voix je savais pas poser une voix ça, ça, ça s'apprend ça et moi j'avais pas appris euh, à l'école encore j'avais dit que je savais le faire mais je savais pas le faire donc euh, la première fois que je l'ai fait il fait on va la refaire il y, y a du progrès il dit on va la refaire et tu vas écouter comment on fait donc, euh, donc voilà. Quoi. Et puis après, effectivement, les gens m'ont appris comment on faisait tout ça. Et en fait, ça, ça a duré six mois. Mais en six mois, ce que j'ai fait, c'est complètement dingue. D'accord. En six mois, ce qu'ils m'ont fait faire... Euh, et puis, ouais. honnêtement, j'avais tellement envie que ça marche que euh, j'ai fait dans la démerde à 1000%. Ok. À 1000%. Je me suis incrusté partout. Je poussais tout. Dans, bah, au bout de trois mois, ils m'ont envoyé au Festival de Cannes. Ok. Ah, c'est un, un truc de malade. Et pareil, là, j'ai dit, euh, vous inquiétez pas, je vais me démerder. Et tu vas te démerder comment c'est bon, c'est bon. Vous me payez pas l'hôtel, je vais me débrouiller et tout. Je suis allé loger chez un pote. J'ai, ah, dit... je voulais tellement y arriver que j'étais prêt à. Voilà. C'est passionnant toujours ce quand t'as des gens en 18, 19, 20, bref, dans ces eaux-là et mettre oui. ce genre de, de, de passion et ce, ce genre de grind pour arriver avec à leur objectif, tu vois. Où ils en font même des fois beaucoup pour montrer qu'ils sont un petit ah, peu. Oui, ah ouais, non, mais bah, c'est un peu ça, quoi. Si si tu pars pas avec cette, cette intention-là, enfin euh, moi je sais pas, moi. J's... Je trouve que j'avais pas mal galéré à la fac. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. C'était un peu long. Donc, une fois qu'on m'a donné le début de la première chance, euh, j'ai dit, c'est bon, là, maintenant, il faut y aller à fond, quoi. Maintenant, c'est à fond et, et j'y suis... suis allé à fond, quoi. Et pareil, euh, juste après, j'ai fait trois piges à M6. Euh, à l'époque, c'était Laurent Veil, le monsieur Cinéma de Canal. Ouais. À l'époque, c'était sur M6. Je l'ai croisé à Cannes. Il était, il était persuadé que j'étais journaliste passagère, hein, que j'étais pour de vrai, hein. Quand il me disait, tu pas stagiaire ou quoi je ah Non, évidemment, je suis pas stagiaire. Je de la bouteille. Tout ah, il... va bien. C'est un peu mentir, mais, tu vois, mais je, je m'arrangeais, j'essayais et tout. Et donc après, bah, après il m'a proposé trois, deux, trois piges. Et voilà, quoi. ça m'a permis de progresser. Quoi. Et c'est à quel moment, justement, que tu as fait cette transition de cinéma à journaliste sportif un petit peu voilà. J'ai vu que tu avais voudrouillé de pas mal de chaînes en chaîne. J'ai vu InfoSport, Radio France, d'autres. Ah, le vrai... Tu as enterré un peu cette reconversion de... euh... Entre-temps, j'avais un pote euh, avec qui j'avais fait le stage à spectacle qui, lui, était entré à Infosport. Et il m'a fait venir aussi. Il était allé voir le chef et il a déjà un pote, machin, il peut venir. Et tout, voilà. les, à cette époque, il y avait pas mal de médias qui se sont créés. Ouais. Parce qu'en 98, après la Coupe du Monde, il y avait vraiment l'explosion euh, des, de, des chaînes de sport en France euh, qui étaient en plus... Euh, de corollaire à l'explosion des chaînes satellites et des bouquets de, de chaînes télé. Donc, avait, les Star, tout ça, il avait, machin. Il y avait oui. beaucoup de médias. Donc, il y, avait, il, y a, il y a commencé à y avoir du taf un peu partout. Et Infosport, ça a été la première chaîne en continu où ça parlait de sport du, du matin au soir, comme encore une sorte de, de, de BFM ou de, ou de LCI du, du, du sport. Quoi. Et, et c'est là que ça a commencé. Et il y avait également euh, Sport FM OK. C'était une radio euh, région Île-de-France qui était, pareil, sport du matin au soir. Quoi. Et là, ça, c'était génial parce que j'ai fait les deux en parallèle. En fait, je bossais tout le temps. J'étais chez moi que pour dormir. Tu avais le stage de ciné plus après euh... Non, bah là, en l'occurrence, c'était du vrai boulot, là. Info hein. okay. Sport et Sport FM, mais j'ai bossé dans les deux médias en même temps. Très je bien. sortais de l'un, j'allais à l'autre. Je m'arrangeais, des fois, je bossais, je me levais à l'aube pour terminer, euh, limite, dans la nuit. Je, je... Pour moi, il y avait juste 8 heures pour dormir. Et tu traitais de quoi, là-bas J'ai commencé à parler Ah oui, là, après, je présentais les journaux. Après, là, j'ai commencé à faire des reportages. Euh, après tout, quoi. Après ce pour WFM en plus, euh, le mec qui suivait le tennis s'est euh, barré. Euh, je me suis jeté dessus, j'ai dit « mais j'adore le tennis euh, ». Là, pour le coup, c'était carrément à 100% vrai. Donc là, après, c'était la grande vie qui a commencé, là. Là, c'était « Voilà, c'est la grande vie. Quand t'arrives et qu'on te dit ah, « le mec du tennis, il s'est barré. Euh, euh, qui va faire le tennis ?» Bah Moi. Me, je me suis proposé. Il m'a dit bon, on va te faire, un, on va, on va faire un test. Il y a le tournoi de Lyon, encore une fois chez, chez toi. Magnifique. Tu te souviens pas quand il y avait le tournoi de Lyon, le GPTL Tu n'as pas allé. souvenir de ça Ah, ouais, je suis jamais allé. Non, mais tu sais que ça existait. Oui. Le tournoi de Lyon, c'était à, à, à côté de Girlandeau. C'était à côté de Girlandeau. Ouais. Il, euh, oui, mais non, maintenant c'est un tournoi. Ah, si, si, si, il est revenu le tournoi de Lyon. T'as raison. Oui. As raison. Mais à l'époque, il était, il était assez important le tournoi de Lyon. Il me dit on va te faire un test, on va, on va te prendre en test sur une semaine, tu voir si tu te démerdes et tout. Et euh, donc c'est en octobre, et il me dit, si ça se passe bien, tu vas me dire si après tu es motivé. Il me dit, si ça se passe bien, en janvier, tu pars en Australie. D'après toi, c'est passé comment Mal. <rire> J'étais tellement motivé. <rire> un cauchemar. J'étais tellement motivé, je suis parti à Lyon avec, euh, avec une valise comme ça de fiches sur tous les joueurs. J'étais une encyclopédie, je savais tout, et ça s'est très très bien basé. C'est-à-dire <rire> que là, j'ai bossé comme un taré. Il fallait vraiment que je bétonne à mort. Et après, je suis parti en Australie. Bon, bah ça va. Ça et après, devient... c'était le tour du monde. J'ai vu, c'était la saison de... 2001, c'est ça que tu avais suivi, à TP? Ouais, ouais, ouais, Bah Ça a commencé 2000 et toute l'année et tout, quoi. Bah oui, après, euh, finalement, quand on te dit euh, « ça se passe bien là, tu vas faire ça », je t'assure que là, t'es à, à bloc. Oh, c'est une va. belle carotte. Hein. Je, je pensais que t'avais peut-être craqué sous la pression ah, à ce non, non, non, non, il était mais... hors de question de craquer sous la pression. Là, là, là j'étais, mais il n'y avait pas… Même le 150e mondial, je connaissais sa vie par cœur. Hein. <rire> belle, belle, belle. <rire> Ouais, c'est ce qu'ils me disent dans le chat, au Parc de la Tête d'Or, maintenant, ZAC, c'est un ATP 250. Ouais, Et bah, écoute ouais. Magnifique, magnifique. Euh, J'ai vu qu'en euh, 2006, je crois, tu rejoins l'After, c'est ça 2006, ouais. ouais, ouais bah, tu avais euh... rejoint, je crois, RMC une première fois, puis ensuite, après, tu étais revenu, c'est ça Comment ça s'était passé un petit peu cette période où, Non, justement, en en passé... 2004, ils ont fait... Euh, euh, RMC a eu l'idée de faire un décrochage. Euh, un décrochage, c'est en gros, pendant juste la durée des matchs du PSG, sur la région parisienne. C'était une intégrale PSG. Okay. Le reste de la France, c'était une autre antenne. C'était multiplex, tout ce que tu veux. Et ils faisaient un décrochage Île-de-France. Les matchs du PSG, on était en intégrale. Okay. Et ils m'ont proposé euh, de m'occuper de cette intégrale PSG parce que j'avais écrit un bouquin euh, sur la rivalité PSG-OM. Et en gros, je commençais à devenir marqué euh, spécialiste du PSG. Quoi. Donc, euh, mais le problème, c'est que pour une affaire de CSA... Euh, Aujourd'hui s'appelle l'ARCOM, il trouvait que le décrochage ça rentrait pas dans le cahier des charges de l'antenne donc ça n'a duré que trois mois. Ah ouais donc c'était ma première aventure à, à RMC et l'after en revanche c'est 2006, c'est deux, deux ans après mais moi entre temps je bossais bah, à TPS, je faisais foot anglais, euh, bah, Ligue 1 aussi, on a beaucoup fait Ligue 1, euh, bah, bref j'étais à TPS, InfoSport. Tu tout commentais ça. les matchs Ouais ouais, anglais, français, euh, Ligue 1 à l'époque, TPS avait la moitié des droits avec Canal de Ligue 1 et il y a eu toute une année où je même deux ans, dans deux ans, deux ans, 2004-2006, on avait euh, le foot anglais. C'est une bonne expérience de commenter un petit peu Ouais, ouais, c'était bien. c'est Au début, j'étais. Moi, j'ai jamais été vraiment super fan du. Il y a beaucoup de jeunes journalistes qui, qui adorent ça, qui ne veulent faire que du commentaire de match. C'est un... un kiff. Je... Ce que je peux comprendre, hein, aujourd'hui, tu vois, je bosse avec Stéphane Guy, c'est sa vie, quoi. Il adore ça. Ah bah, je... Stéphane Guy sur de la première ligue, c'est son royaume. Hein. Et, je... Et je comprends, quoi. Tu vois, Mais moi, c'était j'en ai fait énormément. Les gens, peut-être. Ils ne savent pas à quel point j'ai pu en faire. Hein. D'ailleurs, ils se foutent de ma gueule dans l'after, parce qu'ils ressortent mes premiers commentaires. <rire> Franchement, ils sont, sont bien nuls. C'est dur à écouter. <rire> ouais, c'est très dur. Mais après, forcément, tu apprends et tout. Mais j'ai fait plein. J'ai dû faire deux ans de première à ligue. Et attends, je vais bien te dire, j'en ai fait tellement que j'avais oublié. C'est euh, grâce à Nico Jamin de la bande de l'after qui m'a retrouvé les images. J'ai commenté le premier match de Messi avec l'Argentine. J'en avais aucun souvenir. C'est-à-dire, comme euh, le commentaire, ce n'était pas le truc que je préférais le plus. Quoi. Le premier match de Messi. Il, il, il, ça doit être contre la Hongrie. Ouais. En plus, il prend carton rouge oh bah. dans le match. Pour bien commencer la carrière internationale. Euh, <rire> mais j'avais complètement oublié. Le mec, il m'envoie l'image, il me fait « Putain, c'est toi qui as commenté le match. » Ah bon Donc, tu vois, ça ne m'a pas beaucoup marqué. Mais, mais pendant, zé, des, pendant deux ans, j'ai fait la Ligue des champions pour l'Afrique. J'ai fait euh, la Ligue 1 pour TV5 avec Didier Roustan. Euh, j'ai commenté des, des, des, des tonnes de matchs. Mais... Je sais pas. Ce n'était pas le truc qui me faisait le plus rêver. Ouais, j'avais ne pas trop. Moi, j'avais vraiment envie, euh, euh, parce que quand on s'est connu avec Gilbert en Australie en, en 2001, justement, euh, on parlait de faire une émission comme il y avait en Espagne, comme il y avait en Italie, euh, les soirs de match euh, où on mélangerait plein de trucs, où il y aurait de la bonne humeur, tout ça. C'était vraiment notre rêve. quoi. C'était le truc qu'on voulait faire, qu'on voulait faire, qu'on voulait faire. À ce moment-là, avait... ces émissions-là, elles étaient présentes ailleurs, mais en France, ce n'était pas encore trop le non, cas. En France, on avait pas. Il y a eu juste à un moment euh, on refait le match. Ça, ça me plaisait. Ça, ça quand je l'ai fait 4-5 fois, je ne sais plus exactement combien j'ai fait l'émission. Mais ça, j'avais vraiment adoré le faire. Mais on avait envie de faire le truc à nous. Avec Gilbert, on en parlait et tout. Et quand lui, il est rentré à RMC avant moi, il n'arrêtait pas de tanner les mecs. Il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Le jour où le mec lui a dit, à l'époque, c'était François Pesanti, le patron, il a dit « Bon, ok, on va vous essayer un soir, faites-le et tout. » Il m'a appelé il dit « C'est bon, on y va. » Il t'a dit let's go là maintenant. Ah, voilà, on crée maintenant, le truc. maintenant, il faut y aller quoi. Maintenant, okay. on, a, on avait le créneau de l'après-match. Ben, en plus, la première, c'est après un match de Lyon. Oui. Euh, Au ouais, Milan, je crois. Ouais. Et là, on a démarré et puis c'est parti quoi. C'était quoi un peu genre l'idée, la volonté, c'était réussir de, à ramener en France euh, des émissions foot avec de l'opinion, avec plutôt ouais. qu'avec de l'analyse. Alors que jusque là, c'était surtout concentré sur des résultats et un peu de débat. Ouais, Ouais, c'était euh, l'après-match, la, comme euh, y a, y a, on, on savait que ça existait en Espagne, en, en Italie, où il y a de l'humeur, où, où tu vas dire Ah, j'ai pas aimé le match d'un tel, j'ai aimé le match d'un tel, où tu vas chercher à expliquer pourquoi une équipe a gagné ou a perdu. Et le, le début, en fait, c'est juste après-match. C'est pour ça qu'on nous dit euh, que ça, ça, ça, ça s'appelle after. C'était l'après. Mais. Quand très vite, on nous dit, bon, bah ça marche très bien l'après-match, mais il y a tous les autres soirs de la semaine. On dit bah, Et donc, ça veut dire qu'on va le faire aussi quand il n'y a pas des matchs. Ouais. Et, et là, là c'est un, un autre concept. Ça veut dire que tu vas faire euh, les soirs où il y a les matchs et les soirs où il n'y a pas de foot à la télé. Donc, qu'est-ce qu'on fait Donc, on reparle du match d'avant et, et là, tu es obligé d'élargir. Et là, bah, là, en plus, c'est ce que nous, on voulait en plus faire absolument. C'était euh, bah, introduire et parler de, de, de, de tous les aspects du foot l'économie du foot de, des, de la culture foot en gros c'était tout ce qu'il y avait dans la culture foot C'est tout ce qui permettait de parler du foot les, les supporters l'écosystème tout l'écosystème tout ça quoi et à partir et ça ça s'est pas arrivé tout de suite ça, parce que a, ça a attendu un an où on avait également on nous avait également donné les soirées sans le match et les soirées sans le match, je pense que c'est ça qui a vraiment structuré l'after. D'accord. C'est ça qui a structuré. Parce que là, d'un coup, il fallait qu'on dévoile qui on était, comment on parlait, on pouvait raconter des histoires et tout. Parce que dans les, dans les soirs où il y, y a les matchs, comme par exemple ce soir après la Ligue des Champions, on va vraiment être focus sur les matchs. Donc c'est un peu facile, les sujets matchs, sont apportés. Il voilà, n'y a pas vraiment mais de recherche. voilà. Alors que nous, là, on a vraiment tripé, on s'est dit, là, c'est top, là, si on y va à fond, c'est vous avez les soirées où il n'y a pas foot. Là, pour nous, c'était génial. Là, c'était la bande de potes, là, on allait s'installer, là, on a raconté nos vies, là, on allait dire de quelle façon on aimait le foot, comment on n'aimait pas le foot. Et là, c'est tout, c'est toute la culture foot, ça part d'un maillot, de, de, de, de est-ce qu'on aime le maillot, le troisième maillot, le, euh, le, comment on recrute, comment on recrute pas, bref, c'est tous les sujets qu'on a traités. Ouais, des supporters, des champs, de la culture, des stades. C'est les sujets qu'on traite maintenant depuis, euh, depuis plus de 15 ans. Voilà. C'est quoi que tu préfères as comme type d'émission, justement, celle d'après-match ou celle justement de hors-match Franchement, c'est hors très variable. Les... Alors... Nous, il se trouve que notre histoire, elle s'est montée en parallèle. Alors, d'abord, nous, finalement, notre histoire, elle est née avec l'OL. Donc, nous, on a, pendant quatre ans, notre club phare, c'était Lyon. Oui. Parce que c'était... 2010. Bah, parce que c'était l'équipe qui était là en Coupe d'Europe. Donc, euh, les soirées de l'OL en Coupe d'Europe, euh, les d'abord belles soirées qui se terminent mal, on les a toutes vécues. Donc, finalement, euh, comme à côté de Lyon, il n'y avait que des équipes qui n'étaient qui étaient, qui étaient pas bonnes en Coupe d'Europe. Tu vois, il n'y a pas il euh, n'y a que bah, des mauvais résultats il y a, Lille y a que qui tente en, en coupe d'europe il n'y a rien eu il y a, a, ouais. a l'année où euh, l'année d'après le titre de l'om où ils, ils font quart de finale mm -hmm. mais sinon à chaque fois ça se termine mal en europe les Bordeaux résultats sont Lancard. catastrophiques hein. ouais. donc en fait l'after euh, on n'a rien fait pour mais il se trouve que on s'est développé en parallèle des résultats catastrophiques des clubs français on l'a pas on l'a pas voulu à, à tel point que parfois certains nous ont dit ah ouais mais vous finalement vous profitez vous faites le buzz avec euh, le fait de, de, de critiquer critiquer tout mais tiens, mais nous on n'a pas fait exprès non ouais nous on n'a pas fait exprès Ouhouh. il se trouve que il se trouve que notre histoire elle est née en parallèle des, des pires années de nos clubs en, en coupe d'Europe à part l'OL mais l'OL ça se terminait toujours mal bah, c'est le c'est le c'est la Roma c'est après il y a quelques belles soirées le fameux le fameux contrôle réel mmh. euh... Euh, mais la... en demi contre le Bayern mais la plupart du temps ben voilà, en plus le Bayern on va sur place on délocalise l'émission on fait un gros truc c'est génial dans un bar de supporters bon bim voilà. le voilà. mec qui vit Kaolic et le pipi violet exactement mais il <rire> n'empêche que ben, voilà, c'était l'OL notre club phare et que derrière ben, c'était la tristesse c'était la tristesse les, les résultats on n'y peut rien mais ils n'étaient pas bons quoi. et que... comme en plus tu as eu, eu nicena les bleus 2008, 2010, 2012. Donc vraiment, nous, l'after, c'était la sale période, quoi, nos débuts. Donc nous, on s'est construit sur la sale période. Donc quand aujourd'hui, plus de 15 ans après, on a d'abord eu le PSG avec toutes les stars qui sont arrivées. Et aujourd'hui, tu regardes des matchs de Ligue 1 où tu t'emmerdes pas, Et pour nous, c'est une révolution. Pendant des années, on chialait quand on regardait les matchs de... J'avais la télécommande comme ça... Regarde la Ligue 1, ne zappe pas sur la première Ligue. Ne zappe pas sur la première Ligue. Il <rire> y a Daniel, un match de Liga. il y a le Barça, il y a le Real. Ne zappe pas, il faut que tu regardes la Ligue 1 parce que la Ligue 1, c'est ton taf. On va en parler. Mais c'était une souffrance. Daniel, tu là, aujourd'hui, les matchs de Ligue 1, on kiffe. Tu te rappelles où, des week-ends de, Des week-ends de Ligue 1 où sur 10 matchs de Ligue 1, ça comptait, comptait le nombre de buts où ça disait so mais c'était pas le pas. nombre de buts c'était les frappes cadrées <rire> les frappes cadrées on comptait les frappes cadrées moi je me rappelle il y en avait 10 pas. ça disait 14 buts mais euh... parfois mais parfois t'avais deux frappes dans le match <rire> dire, mais on a oublié ça donc quand aujourd'hui quand aujourd'hui dimanche 17h je suis pas allé jouer au tennis parce qu'il y avait Nantes-Lance enfin Lance-Nantes ouais mais à une, à une autre époque mais... et 3-1 match ouvert sympa mais jamais j'aurais pu te dire je vais regarder un Lance-Nantes c'était pas possible. C'est vrai que la Ligue 1, 2005-2010, il y avait des bonnes purges. Là, même, hein. là, la Ligue 1, elle est devenue… Euh, tu as des matchs, tu as des coachs qui, qui, qui sont intéressants à suivre, on raconte des histoires. Donc, on est en train de basculer dans une époque positive. Mmh. Même pour les Bleus, tu vois, là, il y a encore une finale et tout. On est souvent dans une époque positive en termes de… Il y a juste la Coupe d'Europe. Ça tire un peu plus la gueule pour l'instant. On n'est pas encore… Parce que le PSG, chaque année, ils nous font euh, sketch de se taper la honte. Et cette année, malheureusement, j'ai peur que ça recommence. Ouais. Après, euh, je ne cache pas que... Euh, alors, ce n'est pas que ça me fait plaisir, parce que tout le monde sait à quel point j'aime le PSG depuis que je suis gamin. Mais euh, quand, quand ils sont mauvais, comme ils l'ont été contre le Real l'année dernière, ouais, les derrière, euh, franchement, je ne peux pas me contrôler. Oh, je ne voilà. peux pas me contrôler. Je suis tellement, je suis tellement blessé. Que, après, ce que les supporters du PSG ne comprennent pas, c'est que je ne suis plus un gamin. Mmh. Et que euh, peut-être qu'à 20 ans, à 30 ans, on n'arrive pas du tout à mettre ses émotions de côté. Mais moi, à mon âge aujourd'hui, j'y arrive. Donc, quand on me dit « tu tapes trop sur le PSG », enfin, arrêtez de m'emmerder en fait. D'abord, personne ne va me dire comment on supporte un club, parce que je pense que je l'ai assez fait dans ma vie. J'ai assez écrit de livres en plus sur ce club, « L'amour du PSG ouais, ». j'allais en parler. Peut, on ne va pas, pas me faire chier avec ça. Et surtout, on ne m'empêchera pas de dire du bien de Marseille, juste parce que pendant 20 ans de ma vie, euh, oui, il m'est même arrivé de dire des horreurs sur l'OM quand j'allais au stade. Aujourd'hui, mon métier, c'est c'est d'être journaliste, enfin, d'analyser le football et d'en parler factuellement. Et même, et même quand en 2004, alors que j'étais euh, encore jeune journaliste, euh, j'ai dû faire pour la radio à l'époque, pour France Info, un PSG OM, quand un mec est venu me voir à la fin, un confrère, me dire « Ça se voit pas du tout hein, que tu supportes le PSG. » D'abord, je lui ai dit merci et deux, je lui ai dit « Mais attends, notre métier, c'est quoi Notre métier, c'est tu mets les émotions de côté et t'essayes d'être euh, le plus objectif possible. » Et honnêtement, moi, quand les supporters de l'OL, de Marseille ou du PSG m'insultent, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'arrive à être objectif. Parce que justement, il n'y en a aucun qui, entre bah, guillemets, il trouve voilà. son compte. Bah, voilà. Alors En ce moment, les supporters de l'OM, ils, ils, ils me trouvent tous super cool. Ah, bah, bah, comme par hasard, vous êtes deuxième du classement, vous gagnez les matchs, ça le, joue bien, le hein. jeu il est attractif et tout le monde kiffe. Bah, voilà. Bah, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux que je dise Bien sûr. Si oui, c'est ça ça, bah, formidable. Euh... Et Paris, évidemment, moi j'attends que ça, que ça joue bien. Après, là où peut-être ma sévérité envers le PSG elle est, elle est plus forte, c'est que oui, il y a un fond de moi qui aime tellement ce club que je ne supporte pas qu'on chie sur ce club. Okay. Et il y a des joueurs qui chient sur ce club. Et il y a trop de, de, de, de, de jeunes supporters du PSG qui ne comprennent pas ça et qui ne voient pas ça. Qui l'acceptent. Parce que la nouvelle génération, elle est tellement axée sur les joueurs qu'elle ne comprend pas ce que ça veut dire être un club, être une institution, venir au stade, être un supporter qui sacrifie pour venir au stade et tout. Et que des joueurs, peu importe, c'est Miss Monde, Miss Univers, qui tu veux, tu ne viens pas saluer le public, c'est inadmissible. Que tu sois Neymar, Messi, Pelé, Maradona, j'en ai rien à foutre. Là, là c'est l'ancien supporter qui parle. Ouais. Je ne comprends pas qu'un supporter du PSG puisse admettre ça. Même, honnêtement, tu me mets un triplé, ok je, je, je, je vais juste faire. Je vais juste. Prendre, je vais dire. Ok, génial. C'est trop bien. T'as fait gagner mon club. Mais putain, ça te coûte quoi de venir me dire ben, ben, on est venu, quoi. Moi, ben, je me salue, souviens. Pris du moi, temps, je, je euh... me souviens quand quand j'étais ultra que j'allais au stade. Putain, le temps que ça demandait, l'organisation. Le... Oh putain, merde. Ça, je suis pas. Je suis, je suis pas. Je suis pas une merde, quoi. Viens me dire. Viens me saluer. Viens me saluer. Je vaux quelque chose. Je... Pardon, pas de... je, je participe à la vie de, ton cl... de mon club. Toi, quand tu seras plus là, nous, on sera encore là. Nous, on viendra encore au stade. Nous, on a vu, nous, on a vu les, les, les pires heures de ce club. Dans les années 2000, on a mangé de la merde, nous. Nous, on a, on a... contre Sochaux, on a failli crever un soir. J'étais à deux doigts de chialer parce qu'on allait descendre en Ligue 2. Et toi, tu viens, tu es la vedette internationale, euh, tu, tu, tu fais ce que tu veux et tout. Tu ne viens même pas, même pas saluer le public que les gens acceptent ça, ça me rend dingue. Le supporter qui dit ça, ça me touche pas. Mais t'es rien, t'es pas un supporter, tu vaux rien, tu t'es que dalle. Es, C'est pas possible. Et je suis sûr qu'il y a pas un bad god, il y a pas un, un ultra à Marseille, un, un membre des, des winners, de n'importe quoi qui peut à Marseille. Mais, mais jamais, jamais, on aurait accepté un truc pareil. Jamais, jamais, jamais que que que, que, que je sais pas que n'importe quel euh, ultra en France me dise qu'il accepte. Que le mec vienne pas saluer le public. Quand... En général, c'est toujours. Très mais mal quand pris. on réduit, quand on réduit ça, quand on me dit que j'exagère sur ce dossier, ça me rend ouf. Je te dis que ça me rend ouf qu'on dise ça. Moi, j'ai une question justement sur ça un petit peu parce que c'est toujours un rapport un peu conflictuel. T'as le point de vue bah, supporter ultra avec tout ce que tu viens de dire et qui est bah, réel. Et mais il n'y a même pas besoin d'être ultra. Le mec qui vient au stade tout le temps, putain, mais Val ça. Imagine au théâtre. Imagine au théâtre. Tu vas, tu vas au théâtre. T'as la représentation et tout. Les mecs à la fin, ouais salut bande de cons. les mecs qui viennent, ils saluent quoi. Viens, salut au théâtre, t'es là comme ça, machin. Et, et, et si tu prends même la, la, la vraie histoire, tu remontes aux origines du théâtre. Tu sais, l'expression lancer des tomates, mmh. tu sais, quand la représentation plaisait pas. Oui. Les mecs venaient, avait les gars qui étaient venus avec leur panier de légumes pourris. Oh, C'est nul, et c'est nul. Et, et ils jetaient les tomates sur les acteurs parce que la représentation avait été mauvaise. Et aujourd'hui, on vient se plaindre si on siffle les, les joueurs. Ouais, il faut pas siffler les joueurs. Mais d'où, faut pas siffler les joueurs Pourquoi Si t'es pas content de ce qu'ils font, ils portent ton maillot. Ils portent ton maillot. Toi-même, t'as été de casser le cul à la boutique, acheter le maillot pour ton fils, le maillot pour le cousin et le machin et tout. Oh putain, j'ai le droit de siffler, c'est mon club. C'est mon club, j'ai le droit de dire que le gars, je suis pas content avec la politique du club. Aujourd'hui, on se met des barrières qui sont qui sont dingues. Quand les mecs disent, il faut évidemment qu'il faut soutenir ton club dans les mauvais moments, dans les bons moments, bien sûr. C'est à toi de choisir le moment. Mais quand l'année dernière, on a dit au public du parc et, et que certains consultants euh, disent, ouais, t'as pas le droit de siffler Messi ou Neymar, mais tout, c'est pas le droit Mais ferme ta gueule! C'est mon club, moi j'y viens depuis 20 ans, mais d'où j'ai pas le droit Lui il est là de passage, il vient pour prendre son chèque, mais même... Attends, moi Messi je trouve que c'est stratosphérique, c'est mon joueur préféré. Mais pas sous le maillot du PSG Pas sous le maillot du PSG Je, je vois bien qu'il n'en a rien à foutre de mon club, mais je, je l'adore Messi. Parce ça tel... change pas, pas point... la grandeur du joueur quoi point... Mais bien sûr que non À tel point que moi pendant la Coupe du Monde on m'a reproché d'être à fond dans le romantisme de Messi avec l'Argentine. On m'a dit ouais limite tu préfères que Messi gagne par rapport à la France, je dis non c'est pas que je préfère, c'est que je trouve que l'histoire, elle est extraordinaire. Le je trouve que l'histoire, ouais. elle est trop belle. Messi qui gagne avec l'argent, moi j'adore le romantisme du foot. Je dis, c'est trop beau, Messi. Qui... En plus, ce joueur pour moi, il est phénoménal. Et avec le maillot du PSG, j'en ai rien à foutre. C'est pas la même chose. Moi je veux, je mets... mais, mais moi, euh, j'ai n'importe quel mec qui, qui va se déchirer pour mon club. Lui, je vois bien qu'il il est là, bon, ok, très bien. Le début de saison, là, ça te donnait pas petit espoir c'est en tout début, quand dans les premiers pas. parce non, que je voyais non, bien bah... qu'il pensait à la Coupe du Monde avant tout. C'est son... Je vois. Son truc, c'est à la Coupe du Monde. Mais je... Franchement, Messi, en plus, euh, il est tellement stratosphérique, que ça m'emmerde de le critiquer. Je te jure, quand je le vois marcher, qu'il ne court pas, et tout, vraiment, ça me troue de, de, de, de, de, de le critiquer. Mais... Voilà, enfin, il suffit de regarder les matchs. Quoi. Enfin, tu vois et qu'on dise aux gens ce qu'ils doivent faire dans les tribunes, ce qu'ils doivent venir. Aujourd'hui, moi j'ai plein d'amis qui ont des abonnements. Ils me disent on va, sauf côté cube mais l'atéral, ils me disent y les gens qui revendent leur place. Tu sais, tu as des touristes japonais, ouais, américains le play et tout. Et tout ça, machin. Ouais. Non, mais le cirque dans lequel est tombé ce club. Ouais. Et qu'on me dise ouais, tu ne dois pas le critiquer. Et que des gamins de 20 ans me, dirent, me disent ça, je suis sûr que c'est dur de rester calme. J'suis... Franchement, quand on me dit Ouais, t'as insulte sur les réseaux, enfin, mais moi, moi je suis un sanguin, j'ai du mal à me retenir. Je dis Putain, mais ferme ta gueule, putain, j'allais au parc, mais tu... j'étais supporter du PSG, t'étais même pas né. Viens pas me dire. Moi, j'ai supporté des, des, des, des joueurs, je dis même pas leur nom, on les a oubliés, c'était des tocards hein, qu'on avait à une époque au PSG. Hein. On en a eu des tripotés de tocards. Aujourd'hui, il y a des stars, mais sois exigeant avec la star. faut être exigeant avec les stars. Moi, j'ai envie de kiffer, moi. Quand le gars touche 50 briques annuelles, oui, tu as un niveau d'exigence un moi, petit mais, peu t'sais. Mais moi, j'ai envie de kiffer pour mes joueurs. J ai, j ai, bah, merde, quoi. En plus, les autres supporters, ils se foutent de notre gueule en France. Moi, je, moi, je te le répète, je, moi, à Marseille, je prends Marseille parce que c'est... Je suis sûr, mais jamais il n'aurait accepté le comportement de Neymar. Tout Neymar qu'il est et tout Messi qu'il est, il à Marseille, on n'aurait jamais accepté un tel manque de respect envers le club. Inadmissible. Et à Lyon, je ne suis pas sûr non plus, hein. Mais nous, mais nous, on a vrillé. Nous, on a vrillé. Il y a encore des mecs dans le cube qui sont un peu vieux de la vieille et tout, mais nous, on a vrillé. Nous, je sais pas, on a collé une tonne de PSGX. Je ne sais pas d'où ils sont sortis. On les a fait tomber de l'arbre, c'est incroyable. Je ne sais pas où sont passés les, les, les, les, les mecs. En plus, on passe pour un club qui n'a pas, qui a pas de, de, de supporters et tout, alors que moi qui les connais depuis toujours, on est, on, est, on, est, on est le club qui il y a le plus de supporters en, en France avec l'OM. Je le sais, ça. C'est... Non, je sais pas où ils sont, ils sont ils sont à la maison, au salon devant la télé, ils ont disparu. Et sur ça justement parce que moi je trouve que c'est assez intéressant parce que j'ai lu un petit peu, tu vois, genre ton point de vue sur ça qui en plus s'entend de ouf et l'autre point de vue pour avoir un petit peu et je pense que toi aussi à des moments genre bah eu des contacts ou discuté de l'autre côté de la barrière donc à savoir les joueurs et qui te disent ouais, effectivement se faire siffler ou quoi machin, ça fait partie du jeu, mais genre des fois, quand on se fait doucher d'insultes, c'est un petit peu compliqué de le faire. Est-ce que pour toi, regarde, je pose la question, est-ce que pour nos, toi, ouais. même s'ils se font genre, imaginons, doucher d'insultes, ils doivent quand même faire ce pas parce que c'est qui a été douché d'insultes Non, je pose une question sur le principe général. Z je vise personne. Z je, pas a... eu, je parle du principe général, pour non. toi. Alors, d'abord, c'est très rare qu'un joueur soit alors, sifflé, oui, mais insulté par ses supporters. On a, à Lyon, c'est arrivé mm -hmm. Il euh, y, y, y a eu des cas. Marcelo, ça a été une affaire que j'ai trouvée assez exagérée. Mmh. Après, je ne sais pas, moi... Effectu... Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Euh, les supporters, euh, les, les, les plus fidèles, ils vont même au centre d'entraînement. Ouais. Beaucoup. Ouais. Si au centre d'entraînement, le mec <coughs> ne réagit pas ou à des mots ou à des insultes, c'est vrai qu'après, ça traîne. Après, je n'aime pas quand ça frise le, le règlement de compte personnel. Mmh. Tu vois. Mmh. Si on en revient à, à, la, à Neymar au Parc des Princes, quand il se fait insulter... Euh, on parle de la banderole à l'été et tout pendant tout un été il chie et il pisse sur le club sur le départ non départ à Barça vraiment quand, quand un joueur dit ça alors qu'il vient de ce club là qu'il est venu dans ton club pour plus de 200 millions qu'il prend un salaire de, de, de malade et qu'en fait après il te dit mais moi en fait de ton club j'en ai rien à cirer. moi je veux retourner dans l'ancien et si je suis venu dans ton club c'est pour l'oseille mais, mais c'est humiliant pour un supporter il l'a pas dit directement non ou ouais, ouais, alors c'est raté. Non mais c'est ce que tu comprends. Okay. Si, si c'est est... une interprétation. Bah, ce n'est pas une interprétation. Le mec qui joue au Barça, euh, tu proposes un transfert astronomique que finalement le Barça ne peut même pas refuser. La clause, littéralement. Le mec vient, il vient... Bah, tu comprends qu'il vient à contre puisque deux ans après, il te dit « putain, j'en peux plus d'être là, je vais retourner là-bas là parce que je kiffe trop. » Pour ceux qui ne le savent pas, il faut quand même savoir que l'un des meilleurs clients du Bourget, Bourget avion privé, c'est Neymar qui, trois fois par semaine, retournait à Barcelone, et encore aujourd'hui. Alors, certes, il a sa famille là-bas, mais c'est dire, tu vois, euh, 7 ans, il ne parle toujours pas un mot de français, c'est dire à quel point il a envie d'être là, quoi, tu vois. Mais bon, revenons à cette période-là. Et le mec, il dit clairement, je veux me barrer, je veux retourner, je veux retourner. Tout l'été, oh, il fait un bras de fer, je veux me barrer, je veux... mais ça veut dire en gros, mais ton club, je m'en fous, ton club, ça ne m'intéresse pas, ton club, je n'ai pas envie d'être là. Comment des supporters peuvent supporter ça Donc, ils sortent la banderole. Ok, elle est, elle est exagérée et insultante. En gros, c'est quoi Il croit des poutes, ah, voilà. Oui, voilà. il lui est avec bon. les chants. Il croit c'est ouais. euh, dans un stade de foot, on est sur un basique. Hein. On est sur vraiment un, un basique. Hein. C'est comme le jean dans une garde-robe. Hein. Ah, ça reste vraiment... quelque chose quand même. <rire> ok, très bien. Très bien. C'est pas bien tout ça. Mais ça répond quand même à, à ce que toi, t'as fait. Parce que vraiment, toi, ce que t'as fait, c'était de l'insulte aussi. Bon, ok. Tu crois que deux ans après, ça doit encore rester dans la tête du mec Ah, ça va, quoi. Non, ah, au bout d'un moment, il faut, arrête, pas être, faut collectivement arrête. passer à autre chose. Voilà. Et, et surtout, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que euh, les mecs du CUP, et notamment Romain euh, Mabi, qui est le boss, et tout, plein de fois il a fait le premier pas. Plein de fois il est allé voir le club en disant Ouais, on regrette ça, on a envie de renouer le dialogue et tout. L'autre, il les a toujours envoyés chier. Il les a toujours envoyés chier. Parce que, euh, parce que le CUP a fait. Parce qu'ils échangent avec le club. Plein de fois ils ont essayé de revenir. L'autre, il les a toujours envoyés chier. Tu vois, donc, euh, bon, il en est même il en est même arrivé, euh, Romain, à aller dans une émission euh, pour dire, ouais, la banderole, elle était, elle était peut-être un petit peu violente. Bon, voilà, Qu'est-ce qu'il va dire de plus Il va se traîner par terre, il va uscirer les pompes aussi c'est bon, il ne faut pas exagérer. Ah, il y a eu, déjà, il y a eu déjà, déjà, de tort. Déjà, fais ton taf. Essaye de faire plus de 60% des matchs dans l'année. Essaye de faire gagner le club. Essaye de courir sur le terrain. Parce que euh, si tu es venu au prix et au salaire que tu es venu, c'est pour emmener le club en Ligue des Champions très haut. Ouais, parce que des buts, passer les huitièmes de finale, il n'y en a pas des masses hein, quand même. Il hein. n'y en a pas des masses. Hein. Bon, tu vois, au bout d'un moment, franchement, je trouve même que on a même été très gentil avec lui. Très okay. gentil. Pourtant, il y a eu la patience nécessaire euh, sur ce sujet-là. Il euh, faut arrêter. faut vraiment arrêter, quoi. vraiment. arrêter, on va, on va revenir un petit peu, parce qu'on va, on va, on va en discuter un petit peu de tout ça. Je veux, je veux juste reparler un petit peu de l'after. Qu'est-ce qui, pour toi, a fait la réussite de l'after Et qu'est-ce qui en a fait le talk numéro 1 en France à l'heure actuelle euh, en termes de football, moi c'est fabuleux. Une fois sur deux, quand je prends un taxi, le mec écoute l'after. T'as l'impression que tous les gens en voiture, ou alors quand ils travaillent, ou chez eux, ou dans le train, ils écoutent l'after. T'as l'impression que c'est vraiment l'endroit. Même toi, tu le vois, parce que je sais que t'es souvent sur les réseaux, les soirs où il euh, y a grosse défaite, ou alors même une victoire côté euh, club français, les gens ils disent, oh Riolo il va arriver ce soir en Super Saiyan, tout ça machin. Bref, sorti de ça, qu'est-ce que tu penses un petit peu de toi, de cette évolution de, bah, de, de, de l'émission Il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord euh, le fait qu'on est là depuis très longtemps. Donc déjà, quand tu t'installes, bah, ça joue je pense qu'avec euh, les grandes gueules on doit être l'émission une des émissions les plus anciennes à, à la radio donc déjà le temps fait que tu euh, que les gens s'habituent à toi euh, donc ça c'est déjà important le fait qu'on ait été soutenu au départ parce que ça a été, ça a été chaud hein, quand même euh, les premières années les premières années voilà, uh, ça a tout fait pour euh, qu'on ferme boutique assez vite. J'avais appris ça, genre le oh, y de, pas, de, pas, de y Milan, que ça. Il n'y avait pas que lui. Ouais, ouais, non, mais même après, ça a duré longtemps. T'avais raconté, je crois, dans une interview sur le mais... qui, ah, qui voilà. était sélectionneur de l'équipe de France, se plaignait tout le temps. Ils ont tous essayé. Hein. Le Gret, Vincent Labrune, les gros coups de pression faites les terres, on ne veut plus d'eux. On ne vous donnera plus d'interviews. Euh, ça a été. Ça a été franchement, nos, ouf, hein. nos boss à l'époque ont été. Mais tu peux pas savoir à quel point ils le sont encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a un, un peu moins de pression encore que Mais nos boss aujourd'hui, euh, que ce soit Arthur Dreyfus, Karim Nedjari qui dirigent la, la, la rédaction, franchement, avoir des patrons pareils, c'est extraordinaire. Parce que euh, quand tu prends les coups de fil sans arrêt et qu'on te dit euh, « bah, ça sert à rien d'envoyer les reporters au camp des loges et tout, ou je ne sais pas où, vous n'aurez pas d'interview. » Mais même par rapport à nos reporters, moi des fois, je m'en veux par rapport à eux surtout. T'as les gars qui suivent le PSG ou l'OM ou Lyon au quotidien. Et ils vont, euh, ils il vont se voient des accès refusés parce que vous voilà, avez dit des choses bah, dans l'after. Voilà. Bah, franchement, c'est dur. Franchement, moi, je... bah, moi ça m'emmerde. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont souffert, dans, dans nos confrères, finalement, ah, logique. qui sont sur le terrain. Ça a été, ça a été la liberté de l'after. Et nous, on la, doit, euh, on la doit beaucoup déjà à ceux, euh, à ceux qui nous dirigent. Quoi. Ensuite, bah, je pense, euh, sans fausse modestie, que... Euh, on est quand même arrivé à un moment et je pense qu'on s'est installé comme, euh, comme les plus grands connaisseurs. Parce qu'il y a je pense qu'on vraiment, nous, nos équipes, on est, on est béton. Quoi. Ouais. En connaissance du foot, en analyse, on ne s'est pas beaucoup trompé au fil des années. Moi, je dis toujours quand les, quand les gens nous reprochent « Ouais, mais tu avais dit ça et ça ne s'est pas passé. » Ce qui n'arrive pas souvent. Je me souviens d'abord, au début, il y, a, il y a plus de 10 ans, je disais toujours « Écoute, si on est sur un 80-20, alors 80% du temps, t'as raison, 20% t'as pas ah, raison, bien. honnêtement, euh, c'est béton armé. Ah, on en hein. parlait tous les soirs, franchement, c'est si à 80% Je pense de que éton, 16 ouais, ans pas... après, on doit même être à 90, 10. Mais je, je vais même dire, moi les mecs les mecs qui les mecs qui parfois disent, « Ouais, mais t'as dit ça, il s'est pas passé ça comme ça et tout », je dis « Ok, donc maintenant, on va prendre les économistes, les gens qui analysent la politique, les gens qui font euh, tous les autres métiers euh, dans les médias, et puis tu vas regarder ». Et puis, tu vas regarder si les économistes, qui sont souvent des gens qui ont énormément de diplômes, des diplôme, gens qui analysent la politique bacha. et tout, même ceux qui font la politique, vous voyez ce qu'ils disent et ce qui se passe. Et vous allez voir si nous, finalement, alors que tu seras d'accord que le foot peut être une matière un peu aléatoire, oui. parfois, hein, oui. euh, le résultat, tu crois qu'il est acquis, il n'est pas acquis. Et d'abord, nous, on est toujours pris le parti d'être moins collés au résultat. Dans l'analyse, on a aussi des, des, des choses qu'on aime dans le jeu, dont on aime parler, des idées. Des, des... Et ben, au final, je trouve qu'on s'en pas mal du tout et je pense que ça a joué donc c'est notre, notre compétence à nous évidemment avec Gilbert depuis le début et à tous les gens qui nous ont entourés du début à maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de turnover hein, entre les consultants, ouais, que les gens qui ont bossé avec nous, ouais, les journalistes. Qu vous avez avec ajouté nous. même des gens venus d'Internet, Walid, Sofiane, d'autres. C'est cool absolument, comme ça, absolument. quand vous, vous ajoutez des petites pièces. Bah, puis... Absolument. Bon, moi, c'est des, des gars que je connaissais depuis longtemps. Enfin, surtout, euh, surtout Walid, qui était un peu centre de formation. Ouais, et, euh... <rire> bon vieux Walid à moi en même <rire> Voilà, qui, euh, ça faisait très longtemps que j'avais envie qu'il qu bossait avec nous. Ça n'a jamais pu se faire euh, pour euh, différents motifs. Parfois, il n'y a pas la place, il n'y a pas ceci, cela et tout. Et donc, finalement, ça a pu se faire. Et moi, j'étais très content qu'il soit avec nous. Sophia aussi, de temps en temps, vient. Euh, on a Thibaut, le plat, qui est euh, culture soft foot lui, à la base. Ouais. Notre prof de philo. qui est ben, pour Moi, je les trouve tous formidables. C'est génial. On a élargi l'équipe. Parce qu'au rien on a 4 heures maintenant. On fait 20 heures minuit. Oui. Coupé en deux avec les, on va dire, les jeunes de 20 à 22. Et puis, nous, après. Stéphane Guy, qui fait plutôt, lui, un peu ancienne école. Toute son expérience à Canal mon euh, Flo qui est là lui depuis le début euh, voilà donc on a une équipe qui est très large on a une vraie bande de l'after maintenant et je trouve qu'on euh, a réussi à chaque fois à se renouveler moi je trouve ça bien que euh, toi, il, je, je passe difficilement un match sans, sans échanger euh, 4-5 SMS voire quand c'est un gros match beaucoup plus avec Walid par exemple ouais. j'aime bien avoir son avis bon après il y a certains joueurs je fais exprès de bien le chauffer et tout ils pètent vite des câbles <rire> il y a qui sur qui je veux péter des câbles ah. comme ça sur Marco, on est un peu chaud. On va ouvrir ce sujet à après. Fois, il est, à, chaque fois, à chaque fois, il est en France là-dessus. On va ouvrir ce oh là, sujet là, après. J'aime bien le chauffer. J'ai arrêté de le chauffer euh, clairement sur Toko et Kambi et, et ça J'ai arrêté. À un moment, c'était plus, ouais. plus drôle. Ça a été drôle pendant 2-3 mois, mais après, je sentais que la tension euh, grandissait. En plus, Wally, tu sais qu'il aime bien parler fort. Donc, donc, je me, euh, Voilà. Voilà. Mais il est, il, est, il est facile à énerver, donc euh, il n'a toujours pas compris que des fois je faisais exprès. Bah, c'est ça, ça qui est bien. <rire> Est-ce que par exemple le fait qu'il y a eu des évolutions, le fait d'être télévisé, qu'il euh, y a eu des évolutions un petit peu dans le... Est-ce que ça a changé des choses Non, on a, a tout eu, donc... On a eu euh, période télé, période pas télé, période Twitch, période pas Twitch. Euh, à la base, ça reste la radio et ça reste au fil du temps. Euh, le, le, le, le truc qui est vraiment marquant maintenant, c'est les podcasts. Okay. Parce que c'est la consommation nouvelle maintenant. Euh... Euh, les... En gros, on a les téléchargements entre 6h et 9h du matin. Ouais. Voilà, ça, c'est. Tu... Bah, toi, pareil pour ton média, oui. tu, tu sais qu'on a les chiffres et les pics, les machins, les trucs. Et euh, 6h, 9h du matin. C'est là où les gens ils regardent, ils arrivent au donc taf, En fait, ils partent au taf en fait, Moi, je me dis qu'il y a euh, la, la très grande majorité des gens qui écoutent l'after, bah, c'est le matin. C'est même pas en live. C'est ouais. marrant parce que. T'imagines que toi, tu es le soir. C'est comme si tu avais un décalage horaire. Toi, tu es le soir dans une condition de soir, mmh. machin. Et eux, ils sont le matin. Ils viennent de se réveiller. 6h20, ils téléchargent. Ils ont leurs habitudes. Probablement en transport et tout, en allant euh, fac, école, travail, j'en sais rien. Et euh, l'autre pic, il doit être le soir à 23h. Donc, ils téléchargent la première heure. Et puis, ils écoutent. Ou alors, c'est une heure du matin ouais. après. Et puis, voilà quoi. Et c'est. Euh... Et c'est là qu'on a les, les gens qui effectivement nous, nous consomment maintenant en podcast parce que c'est la, la, la, la, la, la nouvelle consommation méda. Comme en Spotify, tout ça, machin, exactement. mettre en fond, pouvoir mettre pause, revenir, exactement, etc. C'est vraiment trop agréable en fait. Voilà, en fait, c'est comme ça qu'on est consommé principalement. Maintenant, je te dis, on a Twitch, la télé, ça s'est arrêté et, euh, et voilà. En fait, je vais. Donc, trop cool pour ce côté after et tout ça. C'est vraiment archi intéressant. J'aime beaucoup, euh, même si je ne suis pas le plus grand auditeur, j'ai un ami, moi, Thomas, il écoute tout le temps et ça me permettait toujours d'avoir un petit, un petit coup dessus. En fait, il y a quelque chose qui, sur lequel je voulais parler, que j'avais dit que j'allais rouvrir. Euh, en fait, quand je t'ai annoncé, parmi les personnes qui te décriaient le plus, c'était souvent des supporters du PSG, justement. Mais pourtant, bah oui. comme on l'a vu ensemble. Bah parce qu'en pu... en ce moment, ils sont pas. Ils... Ça, ça se passe pas bien. Bah ouais. Tu as pu suivre le club très tôt en écrivant notamment des livres comme Merci Paoletta ou alors l'histoire du Paris Saint-Germain, sorti en 2006. Donc, tu as quand même fait des travaux assez grands. Même plus tard, tu as écrit à nouveau des livres sur le sujet. Sur le PSG, je devais en écrire au moins 5 ou 6. Quoi. Voilà, Donc, euh... Donc, a, ça témoigne quand même d'un <rire> certain amour de quelque chose. <rire> c'est oui, oui. quoi toi, ton ressenti par rapport au fait d'être décrié par des supporters du de club que toi-même tu supportes Mais euh, en fait, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il y a une nouvelle façon d'approcher le football. Il y a, y a un mec, il y a un mec sur Twitter euh, qui, il y a deux, trois jours, euh, je sais pas si c'est un habitué, si c'est ouais. un streamer et tout, je, je, c'est pas un monde qui m'est hyper familier, mais il s'est planté devant le parc des princes et en fait il interrogeait des, des, des, des gars qui se disaient supporters. Ah, il faisait un micro-trotor Ouais, voilà. Et il leur, euh, il leur demandait, il leur posait 3-4 questions sur le club. Tu vois, moi quand je vois un mec avec le troisième maillot, là, et le noir, genre toile d'arrière, le toi. déjà j'ai envie de lui enlever et de m'essuyer les pieds avec. Et le mec, il lui pose la question quand est-ce que le PSG a gagné une Coupe d'Europe Et que le mec, il ne sait pas répondre à la question. Bah ouais, ok. La C2 dans les années 90. Ah, bah moi, tu es supporter du PSG, tu connais pas l'histoire de ton club. Ouais, bah tiens, as, tu vas filer ton billet à un autre mec, moi je ne te laisse plus rentrer au stade. Moi. Non, mais moi, tu vois, ça, ça m'énerve. Et si ce mec-là, il vient me dire comment je dois apprécier mon club et je dois surkiffer Neymar, qui joue 60% des matchs au club et tout, j'ai juste envie de lui dire Mais écoute, tu sais quoi, tu vas fermer ta gueule en fait. Insulte-moi sur les réseaux, fais ce que tu veux, dis que je parle mal du club, mais ce n'est pas toi qui vas me dire comment parler du PSG, parce qu'encore une fois, moi je venais au stade que tu n'étais pas né, et on ne doit pas avoir la même conception de ce qu'est soutenir un club. Voilà, Moi, mon métier, c'est de ne pas soutenir un club. Au début de l'After, je me souviens toujours quand les gens, les gens le savaient, tu vois. Et au fil du temps, ça s'est peut-être oublié, mais les gens savaient que je supportais le PSG et que je l'ai fait toute mon enfance, moi, et même donc, supporter, abonné au stade et tout. Et je disais toujours, j'avais cette phrase, je disais, je ne suis pas supporter du PSG dans l'exercice de mes fonctions. Ok. Donc, <rire> elle est belle, la phrase. Elle donc, peut-être que les gens ont oublié parce que j'ai toujours réussi à être très objectif et je le suis encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le PSG, enfin, ce serait l'OM ou Lyon qui se comporterait comme avec des, les mêmes genres de stars et avec le même rapport aux supporters et à ce que tu donnes ton rendu sur le terrain, je dirais exactement la même chose. Et les supporters de l'OM ou de l'Ol m'insulteraient de la même façon. Mais je m'en fous. Moi, mon métier, ce n'est pas de... Euh, c'est pas de me soucier des supporters qui sont pas contents, c'est normal, eux ils ont, ils ont une vision, ils sont supporters, euh, bon bah oui, eux ils attendent pas de l'objectivité, puisque eux-mêmes ne le sont pas, puisque eux-mêmes ils sont que dans l'amour, dans la passion de leur club, donc ils sont subjectifs, et puis dans les supporters, t'as ceux qui sont critiques, ceux qui ne veulent jamais critiquer leur club, ça. moi, ouais, ça c'est pas mon métier, t'as plusieurs branches dedans, tout ça. mais, mais je t'avoue que les nouveaux qui connaissent pas l'histoire du club, ça franchement c'est dur. Pour ça, j'ai vraiment du mal avec ça. Pour toi, l'histoire d'un club, ça se transmet bah, par un Ou alors, il y a, dois y a essayer hey, de toi-même, genre. Tu sais combien il y en a de coupes d'Europe dans le football français On en a deux. On en a deux. Il y en a une qui est dans ton club. Tu connais pas la date. Et oh putain, merde, quoi. T'es vraiment un bidon. Tu, tu sais pas, il y en a que deux. Tu, tu, tu crois qu'il y a un supporter de l'OM qui sait pas que l'OM a gagné une Coupe d'Europe à un moment oh, Il nous le rappelle bon. assez souvent. Et nous, tu et as, et nous, as tous, les, tous les nouveaux, là les PSG, qui viennent m'insulter sur Twitter, ils savent même pas quand, quand on a gagné une Coupe d'Europe. Il y en a pas beaucoup dans le football français. Bon, ben bah, voilà. Donc, non, idéalement, un supporter de foot... Mec, il ne se souvenait même pas du premier titre. Un supporter de lyonnais, tu vas dire, c'est quoi le premier titre de l'OL bah, là... ah bah, bon, Je crois que c'était... Une... le premier de titre Ligue. de champion. Le premier ah bah, titre 2000, de champion. 2001. Et il y en a, ils ne pas qu on avait pété une coupe de la ligue dans les 78 un truc comme ça on non, avait eu la coupe de la ligue il n'y en avait ligue... pas c'était pas peur. ligue 2 ou une connerie comme ça mais on avait eu justement une coupe de petit... France en 73 à Lyon Ouais et une coupe de France ensuite il y a la ligue 2 quand on monte et tout ça mais c'est vrai qu'on ouais. a eu des... des trucs comme ça mais justement moi je voulais te reprendre sur ça pour toi genre un supporter quand il commence à justement un peu kiffer son club de cette manière es, c'est essentiel qu'il se renseigne qu'il en fasse enseigner. cet effort d'histoire et tout Moi mon fils il est supporter du de PSG depuis qu'il est né il a jamais été question qu'il y a un autre maillot qui rentre dans la maison ou que mais je te jure mais c'est la guerre je lui dis mais Prends les bouquins. Je veux que tu saches l'histoire du club. Je veux que tu connaisses. Je ne veux pas que tu me dises euh, Neymar ou machin, c'est le plus grand joueur de l'histoire de mon club. Non, je veux que tu saches qui est Daleb. Je veux que tu saches qui est Suzic, Rai, Luis. Je veux que tu dises le, la personne la plus historique de notre club. Il s'appelle Luis Fernandez. Il a été formé au club. Il a gagné le premier titre. Première Coupe de France, la deuxième. Il était le capitaine de l'équipe qui a gagné le premier titre en 86. Il a été entraîneur. Avec lui, on a fait la première... Très, très belle épopée en Ligue des Champions, ouais. jusqu'en demi-finale. On a gagné la Coupe d'Europe, il était sur le banc. Putain, si tu me dis que c'est pas lui le, le, le mec le plus important, tu as le droit de kiffer Cavani, parce que euh, c'est vrai que c'est un des mecs les plus importants de l'histoire de notre club, mais tu dois savoir qui sont les mecs importants. Si tu ne le sais pas, si tu ne comprends pas l'histoire, tu ne comprends pas le présent. Ça, je supporte pas qu'on ne, qu ne s'intéresse pas au passé. Ce n'est pas possible. Moi, quand j'étais petit, quand j'ai appris le foot, j'avais toujours des vieux livres là, euh, sur les vieilles Coupes du Monde et machin. Je ne les connaissais pas, moi. Pelé, je ne l'ai je je pas vu. Voilà. Je regardais les photos. Mon père il me disait Ah ben, Pelé, il était fort. Machin, si, cela. Et tout. Mais si tu ne t'informes pas, et tout, bah en fait, tu es juste un supporter de pacotille et tu fais juste un truc. Si tu n'as pas envie d'écouter l'after, si tu n'as pas envie de m'écouter, tu m'écoutes pas. Tu veux m'insulter sur Twitter Bon, bah vas-y, fais-le. Ça m'a coûté six mois de bannissement de répondre à des abrutis. J'aurais pas dû le faire, j'aurais pas dû le tu faire. Tu regrettes un peu de temps en temps ces réactions véhémentes Oui, mais évidemment, si tu, tu crois que c'est malin à 50 ans de répondre à un abruti de 15 ans euh, qui, euh, qui t'insulte, évidemment que c'est pas malin, c'est juste qu'au bout d'un moment tu craques un peu, tu le fais, ok. après tu regrettes, bon voilà, c'est tout. Mais ce qui m'énerve le plus, surtout au PSG, c'est que le club a développé le système des, des comptes supporters. Il y, a, y, a, y a en a plein, là, les comptes supporters, sources parisiennes, machin et tout ça. Et en fait, ils mangent, ils mangent grâce au club. En fait, ils se sont retrouvés beaucoup à avoir des accréditations alors qu'ils ne sont pas euh, journalistes. Ils viennent en tribune... Mais en fait, ils ne font pas leur métier. Eux, ils viennent juste pour... Ils n'ont ils, ils, ils pas le droit de dire du mal. Ils n'ont pas le droit de critiquer. Garder, ouais. Ils n'ont pas le droit de critiquer. Ils doivent avoir un regard tout le temps positif. Donc en fait, ils vendent, ils vendent, ils vendent la soupe. C'est des vendeurs de soupe, donc tu sais quoi Qui se mettent devant le stade là avec des caddies, ils font griller les merguez et ils vendent leur bouffe s'ils veulent. Mais c'est pas eux qui vont venir me dire comment on doit parler du PSG. Quoi. Eux, ils vont pas venir. Qui se foutent avant d'avoir un stand de merguez frites là Et puis comme ils vendent ça, ils vendent le PSG s'ils ont envie de le vendre. Mais moi, eux, eux pour moi, ils valent rien quoi. Leur avis ne compte pas pour moi. S'ils supportent le PSG, très bien. On est de la même famille parce que quand t'es supporter, es de la même famille. Mais ne viens pas me dire comment parler du club, par pitié. Moi, pour te dire, et en plus, dans le chat, vous avez bien fait de me reprendre, c'était 2002, pas 2001. Hihi, coucou Bref, au-delà de ça, vous m'avez... Euh, genre, un des trucs sur lequel moi, je voulais... Euh... De quoi Ah, le titre de Lyon Oui. Ah putain, là, t'as un, c'est Nantes, 2001. Ah, ça va. 2000 Monaco, 2001, ah, bon. le premier titre, c'est 2002. On m'accepte l'erreur, tranquille, j'ai pris par surprise. Bref. <rire> au-delà de ça, euh, est-ce que, justement, le fait d'avoir été un petit peu euh, critique par moment, est-ce que ça t'a... Entre guillemets, pas fermer des portes parce que tu travailles pas avec le PSG. Mais est-ce que du coup, ça a une mauvaise opinion de toi là-bas Parce que moi, par oui, exemple, bah je sais oui. que quand en 2018 et tout, je pouvais être vraiment vénère avec l'OL, je sais que ça m'a blacklisté, tu vois. Bah oui, bien sûr. Oui, tu le sais, c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, ça n'empêche pas, pas d'avoir des infos. Hein. Ça n'empêche pas que les gens te parlent. Parce qu'après, il se trouve que dans le club, il y en a qui pensent comme toi. Et les gens qui pensent comme toi, je me souviens par exemple, le dernier exemple qui me vient comme ça en, en tête, même si, euh, il y en a eu beaucoup d'autres, surtout sur Neymar récemment et mmh. tout. Hein. Et les, les gens, ils, surtout, ils, parfois, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas comprendre. Donc, en fait, les infos, c'est un peu de l'intérieur. Il y a des gens qui parlent et qui ont intérêt, en plus, à parler. Euh, mais je me souviens notamment un truc qui a été assez sensible. C'était l'année dernière Quand ils ont voulu changer la musique ouais. du stade. Ouais. Ça me rend ouf. Ça, ça, ça, ça me rend ouf qu'un mec qui arrive comme ça, euh, directeur du marketing ou des opérations extérieures, je ne sais pas comment il s'appelait, il se lève le matin. Le mec, qui ne connaît rien à l'histoire du club. Et ils se disent, on enlève travail Il travaille dans ton club. Il ne connaît rien à l'histoire du club. C'est juste un vendeur de soupe. Le mec, qui dit « On va changer l'histoire, on va changer la musique. » Ça me rend malade. Et derrière, effectivement, il s'est fait démonter beaucoup sur les réseaux. Il a, nous, on a beaucoup milité pour, que, pour dire que c'était inadmissible. Et en interne, en fait, au club. Il y a tellement de gens qui ont été touchés par ça. Que, évidemment qu'il nous parlait qui nous donnait les infos de la façon dont, dont il s'est fait euh, rabrouer, dont on lui a dit « Tu vas vite oublier ton projet, là, parce que c'est en, en train de créer un raz-de-marée, ton histoire et tout ça. » Ah oui, il s'est retrouvé comme un con le gars. Il me semble. Euh, Corrigez-moi dans le chat si j'ai pas de bêtises, mais en plus je crois que c'était une. Je crois qu'il n'y a, a pas Marseille où ils voulaient changer la musique également. Il y a pas non, si non. je crois. Marseille, ils ont pas tenté ce truc-là. Non, c'est pas, pas ça qui s'est passé à Marseille. c'est pas ça un qui s'est passé. Similaire. Je me trompe peut-être. Attention, c'est pas ça qui s'est passé à Marseille. C'est euh, il y a eu une discussion avec Ayam qui s'étaient euh, proposés euh, de euh, faire une musique et tout, mais en fait, euh, eux-mêmes avaient dit que les supporters de l'OM étaient trop attachés à Van ah bon Halen. Que, parce que j'avais vu passer des trucs que Van Halen, on ne touche pas. Ça, pas et et qui ne qu qu pas ça. Après, dans l'idée, euh, si tous les supporters valident, tous les supporters, parce qu'il y a un truc qu'on oublie parfois, mais, euh, par exemple, tu vois, il euh, euh, y a quelques années, la Juve a fait plusieurs, en ce moment, ils sont un peu en retrait, mais ils ont fait plusieurs gros matchs mm -hmm. en Coupe d'Europe. Et... Euh, je ne sais pas si tu les regardais, mais au moment où ils entraient euh, sur la pelouse, il y avait, il y avait toujours est la, la chanson de la ouais. Youvée. Franchement, c'était un grand moment, tu sais, les lumières s'éteignent, tout le monde chante. Euh... Mais, mais ce n'est pas historique, ça. C'est assez nouveau. Donc, tu peux faire des trucs qui ne sont pas en phase avec l'histoire, qui sont des, des créations nouvelles et qui, euh, qui sont super intéressantes. En plus, la Youvée, ils ont changé de stade. Euh, ils en ont eu trois sur les 30 dernières années. Euh, changer de stade, ils ont, euh, ils ont créé cette nouvelle chanson et ça, et, ça a plu, et ça a plu à tout le monde. Donc ouais, tu peux collé, faire ouais. des choses nouvelles, mais il faut, faut que ce soit fait en harmonie. T'arrives pas comme ça le matin, tu te lèves et tu dis, tiens, euh, je vais mettre du DJ Snake, même si c'est un grand supporter du PSG, et je vais virer euh, Phil Collins. Ouais. Ah non, euh, non, non, jamais tu fais un truc pareil. Quoi. Après, tu vois, Ayam, c'est des grands supporters de... Comme DJ Snake, qui est un grand supporter du PSG. Ayam, c'est des grands supporters de l'OM. Je sais pas, si eux créaient un hymne... On a eu un hymne, nous, à Lyon, qui est venu il y a quelques ouais, années. Créer un hymne, et puis tous les supporters sont d'accord pour dire « Bon, ben, ça, ça représente... Une... » Van Halen, c'est une partie de notre histoire, et puis on en crée une autre sans... un. Insu... Après tout, franchement, si tous les supporters font un vote et sont pour euh, tous ceux qui viennent, les associations... Pourquoi pas, tu vois, c'est un truc, il y a, y a plein de choses qui sont, qui sont nouvelles, il hein, euh, y, a, y a plein d'hymnes en plus qu'on entend dans les sades, qui franchement, il y a 20 ans, euh, ça ne se faisait pas, hein, même, même en Espagne et tout ça. Donc, euh... c'est en Allemagne qu'ils me fument avec la musique sur les buts. Ouais, ouais, <rire> ouais ça c'est leur le tradition. Bayard, chaque week-end, ils t'en mettent ça, qui, à chaque but, t'entends tout, ah tout, tout, tout. ouais, c'est leur, leur, leur, leur tradition. <rire> donc, tu peux créer des choses nouvelles, pour, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, comme ça, le mec qui se lève un matin, là, Fabien Allègre, il dit « Tiens, on va mettre ça, on va virer Phil Collins ». Casse-toi Jamais Je suis d'accord. Tu dénonces souvent un peu la connivence, des fois, entre les acteurs du monde de foot et <coughs> des, des journalistes, consultants, etc. Est-ce que toi, tu as des anecdotes de connivence Ou alors, est-ce que tu as déjà eu des tentatives d'approche à ton échelle Genre des agents ou des gens qui se sont dit « Tiens, c'est bien si peut-être tu... » Mais ça, c'est enfin, tout le temps. Tu peux toujours considérer qu'à partir du moment où un agent, euh, euh, un président ou je sais qui te parle, bah, c'est forcément euh, pour créer un lien. À partir du moment où tu as un, un lien qui se crée, je mets au défi quiconque que ça n'influe pas à un moment euh, quelque part sur ce qu'il va dire. Donc, ouais. il faut toujours se détacher de ça. Euh, la chance que tu as avec le temps, et c'est la chance que j'ai aujourd'hui, c'est qu'avec le temps et les années où, qui, qui sont passées, c'est que euh, tu arrives à te détacher de ce lien. Ouais. C'est que la personne, en fait, il n'y a, a plus de mensonges entre nous. C'est que bah, la personne, elle sait qu'elle va te parler, sincèrement, le, le lien il est mais elle ne s'attend pas à quelque chose en retour. Elle ne s'attend pas à ce que je lui cire les pompes derrière, parce qu'elle sait que je vais être honnête. Elle sait à quoi s'attendre, grosso modo. Voilà. Moi, t -t -t tout le monde sait que pendant euh, pas mal de temps, j'ai toujours entretenu de très bons rapports avec euh, celui qui était le président de la Ligue au moment du fiasco Media Pro, Ouais. Euh, Didier Quillot. J'avais de très bons rapports avec lui, mais lui le sait. Et il est venu en interview dans l'émission et où à la fin, il était fâché. Il me dit, putain... Euh... C'est dur ce que tu me fais. Tu m'as pas rendu service. Je dis dis, bah, oui, mais enfin, je suis désolé. Oui, on s'entend très bien, on peut manger ensemble et tout. Mais dans mon métier, je ne ferai jamais un cadeau. Rien. C'est notre ligne à nous dans l'after. Et euh, ce sera comme ça. Et ça n'a jamais empêché qu'on ait encore de très bons rapports aujourd'hui. Et il y, y en a, a d'autres avec qui c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est parce que ça fait plus de 15 ans qu'on est là... Ils savent que ne vont pas euh, en gros on va pas se faire endormir quoi alors que les nouveaux eux, ils ont peut-être un peu moins ce truc là non non, non après c'est chacun gère ça comme il veut quoi c'est très difficile de c'est très difficile de, de dire à quelqu'un euh, te laisse pas endormir ou te laisse pas euh, entre guillemets acheter parce que le gars va te parler ou va faire des révélations euh, euh, je peux te donner un, un, un, un autre exemple et parfois c'est un peu euh, pendant très longtemps, moi, je voulais justement pas trop rencontrer les acteurs du milieu, parce que je me disais c'est toujours difficile de rencontrer les gens, parce que si tu les rencontres, bah, le lien se crée et tout. Et euh, pour le pour le livre que je suis en train de terminer là, et qui va sortir dans, dans un mois, ouais. euh, j'ai rencontré euh, bon j'ai rencontré évidemment énormément de gens pour le livre, et il euh, y a une rencontre qui a été un, un peu plus, euh, j'ai trouvé assez touchante, c'est avec un agent. Ouseni euh, Niakite, qui qui était l'agent historique de Mama, Mama Sako, okay. un joueur du PSG euh, que tout le monde, euh, personne n'a oublié. Et il me dit euh, Ouais, je suis super content que tu m'appelles, qu'on se parle, ça fait tellement longtemps que moi je suis dans le milieu et que toi aussi, je trouve ça fou qu'on ne soit jamais parlé et tout. Je dis Bah oui, je suis désolé, euh, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait. Il me dit Ouais, mais tu vois, je comprends pas que. que que, que tu n'es pas cherché à me joindre, qu'on ne se soit pas rencontré que tu rencontres pas plus les... Peut-être que sur un ou deux dossiers, tu aurais été plus dans le vrai et tout ça. Et je dis bah oui, mais en fait, si après, j'aime trop les gens, et on, on s'est rencontré deux fois, on s'est rencontré une fois, on s'est parlé deux fois, et c'est vrai qu'on a eu un super feeling. Je trouve que c'est vraiment, ça m'a l'air, en tout cas, sur le peu que je l'ai vu, un type formidable. Ouais, ouais, ouais. Mais je lui dis, ouais mais si après, tu as un de tes joueurs que... Euh, que je vais devoir critiquer et tout ça. Euh, je veux pas que tu me passes un coup de fil. Il euh, faut pas mal le prendre, faut pas... voilà. je le connais. Et, et tu vois, ces liens-là, ils sont, ils sont forcément un peu compliqués à créer. Tu vois Donc, tu t essayes d'avancer autrement. Dans la rédaction, dans, la réda... dans une rédaction, c'est plein de gens. Et nous, euh, à RMC, il y a plein de gens qui sont sur le terrain, qui, qui ont des infos. Et pour obtenir des infos, forcément que tu es obligé de, parfois de créer un lien de connivence. Donc, eux, ils ne disent pas les choses, mais on va dire qu'ils nous les disent un peu en sous-main. Ah, ouais, c'est bah... une organisation, en fait. Il nous dit des trucs et puis il dit, moi, je peux pas le dire parce que si je le dis, je vais me griller. Mais... Donc, dis-le-toi. Et, et c'est l'échange. Après, là je peux pas en dire plus, parce que après, c'est de la cuisine interne. C'est comment tu, tu, tu travailles. Moi, je quoi. sais qu'il y a aussi des timings d'information de temps en Exactement, temps. Des on te dit, tu ne le dis pas maintenant, tu le diras plus tard. Dis-le dans seul. dix jours. Voilà, voilà, voilà. Ouais, voilà. Euh... Puis souvent, quand on te dit ça, tu te fais griller parce qu'il y a un autre qui l'a su avant toi. Et donc ça, je ne tombe plus dans ce piège-là. Tu le dis dans dix jours. Hein, attends, je vais le dire quand j'ai envie de le dire. <rire> parce que ça m'est déjà arrivé et tout. As, on te dit un transfert et tout. Mais dis-le dans une semaine. Et le lendemain, ça sort. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais, mais c'est pas moi qui lui dis, il l'a dessus autrement. Ah ouais, bon, bah, ok, mais je vais plus me faire niquer. Regardez, euh, pour je moi dis... pour rien. Voilà, <rire> exactement. En parlant d'un livre, comment ça se passe un peu l'écriture d'un livre et c'est quoi le plaisir que tu prends dedans? Est-ce que tu as toujours un peu cette soif d'enquêter, d'aller sur le terrain chercher <rire> les infos et les fonctionnements internes un peu 20 ans après? Oh là, franchement, ça c'est un dossier. Euh... Ça c'est compliqué, Zach. Vraiment, c'est un truc. c'est... Sujet qui fâche? <rire> non, c'est pas sujet qui fâche, mais c'est. Euh... C'est en fait, euh, j'adore le moment où ça sort. J'ai toujours pensé que c'était valorisant d'écrire un livre. Ouais. Je suis un, je suis un peu d'une de... époque où on disait, ouais, quand t'es journaliste, quand j'ai commencé dans le métier, on me dit, ouais, tu seras pris au sérieux quand tu sortiras un livre. Je m'étais mis une pression quand on a fait le premier avec Jean-François euh, PRS Ouais. Sur la rivalité PSG-OM, ouais, c'était... Franchement, si t'as pas dormir à la nuit tellement j'en avais mal au ventre et tout, et je me je me souviens parce que l'éditeur il te disait il me, à l'époque il nous avait dit euh, euh, donc forcément un éditeur il veut il veut vendre le livre logique c'est normal voilà. et moi j'avais dit écoute pff, je disais euh, moi je évidemment que c'est génial si on en vend mais ce que je veux surtout c'est que les confrères enfin, les gens du milieu ils disent que c'est bien parce que s'ils disent que c'est nul c'est de prendre les mauvaises critiques ah, c'est relou hein. aujourd'hui des mauvaises critiques je passe au-dessus. J'ai l'expérience, ça va et tout. À l'époque, putain, je l'aurais mal vécu. Je te jure, ça me, ça me faisait en plus... Le succès des de au ses pairs, c'était important. C'était ouais. au tout début, c'était en 2003 et tout. Et euh, vraiment, ça me, ça me préoccupait. Et je disais, ce que je veux en premier, c'est que nos confrères disent qu'on a fait une belle enquête. Et heureusement, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est ça qui m'animait qui, qui, qui au début. Quoi. Et bien, aujourd'hui, je continue de dire qu'il ne faut pas chercher principalement la, la vente. Moi, je pense que la vente, elle vient si tu as fait du bon boulot. Je pense que c'est ça. Évidemment, c'est très bien qu'une bonne promo, c'est important. C'est très bien qu'une bonne distribution, c'est important. Je connais tous les rouages maintenant. Mais l'important, c'est que tu bosses bien. Et pour en revenir à ta question sur le plaisir, eh ben écoute, euh, malheureusement, j'en ai fait beaucoup des livres. Ouais. Le plaisir, c'est compliqué. Okay. C'est une vraie souffrance. Euh, alors, il se trouve que pour le, pour le prochain... Euh, je l'ai fait avec un, avec un type que j'ai rencontré l'année dernière. Très bien. Qui s'appelle euh, Abdelkrim Branin. Que j'ai rencontré parce qu'il est venu nous présenter un livre euh, dans l'after qui s'appelait Le Petit Sultan. C'est un, un livre euh, vraiment que j'ai trouvé fantastique. Et euh, quel sujet Je pense que lui est parti dans son histoire euh, sur l'histoire Benzema. Ok. Dans, je, je pense que c'est un joueur qu'il aime beaucoup et tout. Je pense que son idée de départ, c'est un roman. Pas, il parle pas, c'est un roman. Il est parti avec cette idée-là de sa vie, euh, la vie de Benzema. Et il a commencé donc avec un, un môme de quartier. Et après, il a complètement dévié. Okay. Ça n'a plus rien à voir, mais il est parti avec l'idée euh, de la vie d'un joueur de foot repéré très tôt dans le quartier et tout. Il y a toute une dimension sociologique dans son livre parce que le môme vient de quartier, mais le père le sort du quartier pour pas qu'il qu en, qu en reste et il a envie d'en sortir. On voit l'idée. Voilà. Et, euh, et la vie qu'il fait mener à ce gamin, c'est qu'en fait, il, il reste un peu prisonnier de ses origines, malgré euh, le fait que son père veuille absolument qu'il qu en sorte et qu'il n'ait pas les mêmes idées qu'il euh, qu qu réussisse à s'émanciper de, de son quartier. Mais le moment il retourne, et il développe toute une histoire autour du communautarisme grandissant, de comment tu sors de, des origines. Le roman, moi, j'avais trouvé ça formidable. Il était venu dans l'after, on a sympathisé. Je trouve que c'est un type très bien et tout. Et je lui ai dit, écoute, ça tente de te lancer dans dans, dans l'aventure du livre avec moi, parce que, comme je te dis, comme je ne prends pas énormément de plaisir. De ouais. et, que je, je, je, et puis, surtout, avec la revue, et tout j'ai moins de temps qu'avant. Et donc, on a bossé ensemble, et sur l'enquête, et sur l'écriture. Et donc, le livre sera signé par nous deux. Et euh, le livre va être super. Là, je suis en phase de relecture. Euh, euh, mais à chaque fois, c'est dur. À chaque fois, c'est dur. Euh, l'enquête, en, c'est chouette, parce que tu parles à des gens, tu rencontres des gens, ils te font des révélations. Et chaque, chaque révélation quand tu es là tu écoutes t enregistres et tout es... c'est super excitant parce que, ah, je vais dire aux gens regarde tiens, ce secret euh, personne le sait ça on va être les à de dire et tout, tout. ça c'est ouais, ça ouais, ouais, peu... ouais, ouais tout ça et euh, donc tout ça c'est très très excitant mais alors après quand il faut écrire et tout bah, bah, bah, bah, bah, là c'est plus dur mais en plus <rire> la, la flemme non mais en fait c'est un paradoxe parce que j'adore le faire et quand je le fais je me dis ah putain mais pourquoi tu vas tu bosses tu l'émission le soir on a la revue on bosse imagine c'est bien, tu vas jouer au tennis la journée, t'es peinard, t'as un classement à consolider et tout. <rire> tu vois Et non, euh, à chaque fois je reviens. Finalement, tu vois, j Mais je dis non, l'éditeur, me dit il bah, faut nous faire un livre. Ben, il un. Non, j'ai pas envie. Mais si tout. Et finalement, je retombe à chaque fois dedans. Je, je retombe tout le temps. Donc quelque part, c'est un... un, part. Donc je J'arrive pas à expliquer. Je suis incohérent. Je veux pas le faire, mais je mais tu fais. le fais. Voilà. Et là, je le fais avec Abdelkrim et je suis. En plus, tu vois, ça m'a fait une belle rencontre en plus de le faire avec lui. Belle, belle, voilà. belle. Je voulais qu'on évoque un sujet ensemble, c'était le sujet Verratti, ça déchaîne un peu les passions, énormément de gens pensent peut-être à tort que tu as un biais avec lui, enfin peut-être pas à tort du coup. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça, et au final, qu'est-ce que toi tu penses de lui, le joueur Je peux te donner ma théorie si t'en oh, Ouais, si tu vois, surtout il a pas de théorie. Été, Je pense que tu as été critique de lui à un moment, on t'a critiqué pour ça, et résultat, du coup, tu t'es un peu polarisé dessus, et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il fait un mauvais match, tu appuies sur le fait que tu avais pu avoir raison à l'époque. Eh C'est ma théorie. Eh bien, écoute, Zach, euh, il se trouve que quand ils font un mauvais match, eh ben je ne le dis jamais. OK. Justement. Et depuis… Euh, Très bien, des soirs où Verratti était Depuis le début 2023. Ouais. Non, non, non. Alors, il faudrait que tu regardes plus et que les gens regardent plus. J'ai plus parlé de Verratti en théorie. Oui. Dire quand il n'y avait pas de soirée de match, quand mmh. on en parlait comme ça dans l'absolu, mmh. quand, euh, quand je dois répondre à quelqu'un qui dit… C'est un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Ouais. Euh, euh, D'ailleurs, quand il fait un bon match, je le dis toujours, Verratti a été très bon ce soir. A, au final, il y en a tellement peu que je m'en souviens au niveau européen. Hein. C'est Camp Nou 4-1. Euh, Manchester City euh, 2-0 euh, match de poule. Euh, Real Madrid le 3-0. Liverpool. Euh, 2019. Ouais. À chaque fois, je fais noter euh, que dans ces matchs-là, euh, finalement, dans la hiérarchie des bons de ce soir-là, il est toujours sixième ou septième. C'est juste objectif. À chaque, fois, à chaque fois, je. Un peu dur quand même. Euh, non. Tu veux les prendre les matchs bah, Par exemple, Liverpool 2019, il taffe le milieu à 3. Il était quand même beau ce soir-là. Hein. Absolument. Et on, on parle des autres ce soir-là Ah, c'était beau aussi. Beau. On, parle, on parle de Bar Après, Bar Bar Barcel Barcelone au Camp Nou le 4-1, d'accord Ok. Ah, y il, y fait, il fait un très gros match ce soir-là. Ok. Devant lui Kylian. Ah ouais Ah, il fait un match extraordinaire ce soir-là. Euh, et en fait, à chaque fois, tu fais comme ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est difficile dit... de classer un par un. Tu non, vois mais... ce que je veux dire En fait, tu t'aperçois que finalement, c'est dans le collectif qu'il ouais. est fort. Okay. C'est dans le collectif qu'il okay. est fort. Et que là où il était très, très fort, où en tout cas, moi, euh, je, je n'en disais que du bien, mm -hmm. c'était euh, à l'époque, Thiago Mota, Mathuidi, il s'inscrivait parfaitement dans, dans ce milieu de terrain. Ouais, ce milieu était complémentaire. Il fait un très gros match dans le 4-0 euh, PSG euh, Barcelone au Parc des Princes. Ouais où ce soir-là, Di Maria est extraordinaire, Cavani est extraordinaire, Draxler est extraordinaire, Rabio fait un match de dingue au milieu mmh, de terrain devant la défense, Meunier. Kipembe fait un grand match ce soir-là. Gros match du PSG, peut-être l'un des meilleurs des, des, des dix dernières années ce soir-là. Et il est très, très bon dans ce milieu de terrain-là. Voilà. Après, on me dit, c'est un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Et là, c'est là que je m'énerve. Je dis, non, là, vous vous trompez. D'abord, parce que au delà des quarts de finale de Ligue des Champions, on ne l'a jamais vu. Mmh. Il n'a il a pas, pas été là, bah, objectivement, on Paris, objectivement. Il a vu deux fois par Paris à ces tours-là. Bah, L'année où ils vont au final, il est en finale, il n'est pas là. Ah, en 2020 et en 2021, en demi-contre-sit. Voilà. Il se trouve qu'à bah, un moment, il faut être là aussi. À un moment. Euh, trop de blessures, trop de cartons à la con. Euh, certains matchs qu'on veut oublier, moi, je n'oublie pas. Si tu es vraiment un taulier, si tu es vraiment un crack, si tu es vraiment l'équivalent de De Bruyne et compagnie et tout, dans le match de la, de la remontada, j'ai envie de te voir. Et je n'ai pas envie de te voir faire une faute complètement stupide à la 95e et qui finit par donner le coup franc où, tu te, où le ballon revient et tout. Je ne veux pas te voir comme au Bernabeu l'année dernière où tu fais une passe de merde sur le coup d'envoi où tu envoies une brique dans les pieds des gays et que ça fait contre derrière dans la foulée et tout. Je veux te voir à ce moment-là. Je veux te voir courageux à ce moment-là. Si tu es vraiment un crack, je veux si tu es juste un, un très bon joueur avec le ballon, j'ai aucun problème. Tu es un crack avec le ballon. Sous pression, ça y es, pas. T es, t es, t es, t es... Sous pression, c'est encore autre chose il est fort à, à, à, jusqu'à 30 mètres de ses buts. Quand il est sous pression un petit peu plus haut, il y a moins de monde. Et quand il faut cavaler pour revenir derrière et qu'il a du mal, parce qu'il faut enlever les, toutes les clopes qu'il a, qu a dans les poumons, là, c'est plus compliqué. C'est ça le truc. Mais moi, avec le ballon, je ne suis pas aveugle. Hein. Je, je vois ce qu'il est capable de faire. Sauf que moi, je veux qu'il le fasse tout le temps. Et donc, en fait, l'opposition sur ce thème, elle est entre ceux qui le voient et souvent des supporters du PSG, parce que si tu parles à des supporters de Lyon et de Marseille, ils sont aussi lucides que moi. Mais les supporters du PSG, si vous me dites, c'est un des cracks, non, non, non, non, non, non. 25 milieux de terrain en Europe, 30 milieux de terrain en Europe sont meilleurs que lui. clair, net, on les a vus pendant la Coupe du Monde, on les voit dans les championnats. Si vous n'avez pas la télé, c'est votre problème. Si vous ne regardez pas l'Angleterre, vous ne regardez pas l'Allemagne, vous ne regardez pas ce qui se passe en Italie et tout, voilà. Alors après, il se trouve que moi, après, j'aime bien jouer à la provoque. Ouais. Mais quand le Guardian, qui est un journal très sérieux, visiblement, les PSG s'y connaissent pas. Le Guardian. Mais c'est un journal très sérieux. Il n'y a pas de journal de sport en Angleterre. Le sport, c'est à l'intérieur des grands quotidiens. Quand ils font un classement des 100 meilleurs de l'année et qu'il n'est pas dedans, ça ne m'étonne pas. « Ah oui, mais il n'a pas joué à la Coupe du Monde, donc ok, pas de problème. On va regarder le classement de l'année dernière. Le classement de l'année dernière, l'Italie a gagné l'Euro. En 2021. Normalement. Et là, non Ok. Bon, il doit être 39e, un truc comme ça. Et avant, comme par hasard, il y a au moins... 7 ou 8 Italiens. Oui, mais ils ne sont pas tous milieu de terrain. C'est pas grave, on va regarder les milieux. Il y en a beaucoup des milieux de terrain devant lui. Une année où tu gagnes l'Euro. Locatelli, par exemple. Barrella. Donc bon, tu vois, à un moment, moi je veux bien qu'on soit focalisé, que les supporters du PSG n'aient que des œillères. Mais il faut regarder ce qui se passe. Et l'évolution surtout. Il est là depuis 2011. Au début, pour moi, c'était une merveille. C'était une merveille. Le match qu'il fait en 2013 au Camp Nou, c'est... Incroyable qu'un gamin de stage là fasse ça. Je suis en transe à ce moment-là. Je me dis, on a gagné au loto d'aller trouver ce joueur. C'est bingo total. En série B, tout ça. J'adore. J'adore à ce moment-là. J'adore Pastore, que je vois énorme, mais qui n'a pas le corps pour être euh, pour être un pour être un crack. Mais Verratti, je vois je vois un crack. Quoi. Sauf que les années passent et il descend. Il monte pas. Il descend. Ça, c'est un problème et que personne ne le voit ça. Et puis, Isaac, moi, j'écoute toujours ce que disent les gens. Ah et toi, derrière, tu dois avoir ça, en fait. Tu voilà. dois avoir les on dit, voilà. les, moi, les petits. Moi, euh... je sais ce qui se passe. Okay. Et je sais surtout à qui je parle. Et il y a énormément de consultants ou d'anciens joueurs et tout qui, entre ce qu'ils disent derrière et ce qu'ils disent devant les caméras sur les plateaux, ne disent pas exactement la même chose. Soit parce qu'ils ne veulent pas se brouiller avec les supporters, soit parce qu'ils n'ont pas envie de passer de ça le quart d'heure sur Twitter, soit ici, cela. Donc, moi, je sais à qui je parle. Et quand ce sont des grands milieux de terrain, ou des gens qui... Parce que, tu sais, moi, je dis toujours, euh, le soir, je parle beaucoup, la journée, si je peux écouter des gens qui ont été sur le terrain, qui m'expliquent, euh, même sur une table, qui me font des dessins, voilà. Moi, je sais. Donc, on me dit, ouais, mais Guardiola, il a dit que c'était formidable. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais Guardiola, euh... il dit Cornet, aujourd'hui. Ouais, de... voilà, voilà, voilà. Il voilà, n'y voilà. a pas de problème avec ça. ça. Ce genre de phrase à la con... Ça, non mais Guardiola fa... tu lui demandes Dans Il le... va toujours dire voilà. amazing player voilà. Dans les <rire> conférences de presse Il n'y a pas de problème Sauf qu'aujourd'hui Avec le nombre de kilomètres euh, Que fait Manchester City La façon qu'ils ont de jouer Je ne pense pas qu'il soit titulaire à Manchester City Ce n'est pas que je ne pense pas C'est que j'en suis archi convaincu Et qu'au Barça On me dit Ouais mais il aurait pu aller au Barça machin. Au Barça il y a deux gamins Pedri, Gavi Voilà Qui euh, à peine arrivés sont déjà au-dessus de lui ah, Donc bon Tu vois à un moment c'est juste que c'est obligé donc quand je, je, je m'énerve ou quand ça fait conflit les réseaux sociaux et tout il y a je reviens à ce que tu disais tu t'es pas complètement dans le faux quand je fais exprès d'en rajouter parce qu'en fait je veux qu'on comprenne mmh. que évidemment c'est pas un bidon évidemment on parle pas de ça mais faut pas le voir trop beau il y a des faits. À un moment, quand tu veux gagner la Ligue des Champions, tu dois être là. Tu dois faire plus que 60% des matchs. Tu peux pas être blessé pas comme ce ça. -là, toi aussi, tu peux pas... te... Mais ouais, mais, mais ça, ça compte. C'est l'exigence du très haut niveau. Mec, il y a la Coupe du Monde. T'y es pas à la Coupe du Monde. T'y es pas à la Coupe du Monde. Donc, quand la saison reprend le 28 décembre, qui doit être le meilleur Ouais, tu dois être en forme et prêt Putain direct. de merde, c'est toi le cadoir ou quoi Ça fait 10 ans que tu es là. Tire l'équipe Qu'est-ce qu'il fait depuis, 2000... depuis, le, le, le, depuis le 28 décembre il y a un match où il a été bon bah, Qu'est-ce que t'as foutu, putain Qu'est-ce que t'as foutu pendant un mois Bon, on a bien vu que t'es parti en vacances. On a bien vu, euh... bah, t'avais le droit, ton équipe ne pas la Coupe du Monde, elle bah, bah, va te balader, il n'y a pas de problème, c'est bon, on fait. Oh, mais quand tu reviens, t'es en forme ou t'es pas en forme Je vois l'idée. Moi, ouais, je veux bien euh, Saint-Barth et tout. Euh, tiens, mais, et... Je sais même les restos, il est allé bouffer. Eh ouais, mon métier moi je sais tout moi. Ah oui on en est là C'est ah, même les bouteilles de vin qu'il a commandé Les plats qu'il a commandé Si tu vas par là Eh oui Gourmand ou pas eh oui. Voilà Bon donc, donc voilà Donc moi je Donc, Faut pas qu'on vienne me faire chier Tu reprends le 28 décembre Soit en forme On est là machin Bon bah écoute Il écoute, n'y a pas de problème Le 8 mars À ah, voilà. Munich Casse tout Fais-moi plaisir casse tout. le premier le premier mec qui sera content, c'est moi si en fait, je vois ne... bien te prouve. Si je peu, vois Verratti ouais. et Neymar au top niveau à Munich, il y a pas de problème. Moi là, il y a eu un match allé, celui qui a joué je pense que tu pouvais lui filer une chaise et il distribue le jeu à droite à gauche, il s'appelle Kimmich. Qu'en plus, Bayern n'a pas été extraordinaire hein. Il était Alors. quand même un ton au dessus, tu le sentais mais c'était pas Mais extra. Kimmich il s'est baladé. Ouais. Va le mettre sous pression Kimmich, va le mettre sous pression s'il joue encore en marchant comme ça comme il a fait au Parc des Princes, y a... je veux bien croire au rêve. Mais allez le chercher, hein. allez le chercher, faites quelque chose. Quoi. Pas de problème, Neymar. Malheureusement, je ne ouais. suis pas sûr qu'il soit là. Ouais, ouais. Mais Verratti, fais-moi le gros match à Munich. Fais-le-moi le gros match. En 2021, il y a eu Khalif aller-retour sur Munich. T'étais pas là. T'étais pas là, encore une fois. T'étais pas là. Il se trouve qu'il y avait Herrera et Paredes, et Gay. Et toi, t'étais pas là. J'y peux rien. J'y peux rien. Ce pas de ma faute si t'étais pas là. Ouais. J'ai une petite question, on arrive un peu à la fin, donc il me reste comme ça une ou deux questions tranquilles. Après, on va gentiment aller te laisser ouais, te et prendre la le à la Ligue des champions. Ouais. Après, moi, j'étais à Popcorn, mais c'est passionnant. On parle, ça fait une heure et demie, on est ensemble quasiment. Ouais. Euh, tu penses quoi qu'on ait pu te reprocher certaines prises de position, euh, des fois un petit peu politiques, notamment par exemple vis-à-vis -vis de certains joueurs comme Belanda ou d'autres issus, par exemple, des fois de milieux populaires. Je sais que tu t'étais excusé auprès de lui, mais du coup, avec un petit peu le temps... En ça fait, machin, euh, en pas, en pas fait pas je ne me suis pas vraiment excusé. Hein. Bon, déjà, ça date, hein, parce que c'était il y a... En 2016. C'était 2016 ah oui, non, en fait j'étais sur 2012, mais 2012 c'est le titre de Montpellier. Donc Bellanda, j'ai collé. Oui, oui, c'est 2007. C'est quand il revient en fait. C'est quand il. Nice à, nice. à Nice. Exact. Mais en fait, c'est quoi le problème est... Quel, quel est... Moi, j'ai jamais compris le problème. Après, je l'ai eu au téléphone. Parce que ça a été sous-entendu, parce que, eu eu sous parce que même quoi lui, il l'a dit. Bah, c'est bah, quoi exemple, le sous-entendu bah, Par exemple, tu avais dit est-ce que c'est encore un joueur de foot Ouais. Euh, je crois en plus il s'est mis dans la prière, tout ça, machin. Ouais, et donc Bah, sous-entendu que l'un contredit l'autre à là, induit que l'autre n'est pas possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire je, je pense que c'est comme ça. D'ailleurs, même lui, il avait pris comme ça. Ouais, bah, écoute, euh, je, je, je pense que si tu fais que ce soit la prière ou des restos ou mille trucs, tout quand tu fais plus euh, quelque chose plus que ton activité principale, je, je pense que tu es un peu moins dans le coup. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que euh, je n'ai jamais trop compris ses choix de carrière. Hein, parce qu'en 2012, puisque tu as recherché 2016, recherche 2012, bon, c'est un joueur qui me faisait kiffer. Mmh. J'adorais. Moi, les joueurs comme ça... Les, les, les 10 qui aiment le ballon et tout, c'est toujours mes joueurs préférés. Donc, je l'aimais beaucoup. Sauf qu'après, il fait le choix de carrière très bizarre, où il s'est barré. Je trouve qu'il s'est perdu, parce qu'il aurait pu avoir une toute autre carrière. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, effectivement, quand je demande un peu où il en est, on me dit, ouais, pff, je ne sais pas s'il a encore vraiment la tête au jeu. Euh, donc, c'est exactement comme... Euh, comme Kaka ou Ceara ou ces joueurs brésiliens et évangélistes, évangéliques, on dit, euh, qui sont à fond dans la prière et tout. Euh, moi, j'ai toujours pensé, peut-être à tort, que ça finit par rela relativiser. Parce que la religion, c'est quelque chose de prenant. Moi-même, je, je, je suis catho et tout, ouais. mais pas, pas excessivement pratiquant, euh, pas tu vois, à bloc et tout. Je me dis, putain, si le mec, il est à fond. là -haut. En fait, après, tu relativises un peu. Tu dis, ouais, le foot, c'est pas si important et tout. Euh, euh, peut-être que tu es... Donc, est-ce que tu es aussi performant Fois, euh, je pense qu pas que ça empêche de performer. Mais je, mais je, je te dis pas que ça empêche. Ouais, bien je dis ça. J'ai je, je juste posé la question. Est-ce que, est, est que vraiment le foot, c'est encore une de ses préoccupations Puisque tu es à fond. Je me souviens d'un joueur à l'époque qui était parti, euh, un des premiers qui était allé dans le golf au Qatar, Joa Afanou. Il était à fond dans la et tout. Bah ouais Le foot, il a délaissé. Bon, écoute Mais c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Moi, en fait, je n'ai pas reproché. J'ai dit, est-ce que c'est un bon recrutement Il a fait une saison qui était correcte. Quand il revient à Nice. La, pas, première, bonne pas, partie, la première partie pas, de saison était bonne. Exactement. Pas dingue par rapport à ce qu'il faisait avant. Et donc, c'était un regret à mes yeux parce que je trouve que c'était un joueur qui avait beaucoup de qualité. Basta, ça, ça s'est arrêté là. Derrière, on ne l'a pas vraiment revu. Mais après, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut. Vous êtes dit quoi quand, vous étiez, le... quand tu l'avais au téléphone Je lui ai dit que je ne comprenais pas trop pourquoi il l'avait pris comme ça. Je lui ai dit écoute, si tu l'as mal pris, bon, je suis désolé, je ne comprends pas trop. Mais il n'y avait rien. Euh, genre... Les mecs qui t'ont dit ça, ils auraient dû te dire toutes les années où je t'ai ciré si en disant que tu étais un super joueur. Il se trouve que derrière. On t'a un peu perdu de vue. Après, moi, tu fais ce que tu veux de ta vie, moi. Si tu veux aller, euh, euh, que tu sois euh, juif, catho, musulman, tu veux prier 5 fois par jour, 40 fois par jour, tu fais ce que tu veux. Après, moi, je me pose la question, est-ce que tu es encore passionné complètement par le football Est-ce que tu veux faire ça complètement à fond C'est exactement quand, quand je dis euh, que Neymar, il joue trop au poker ou il fait trop de soirées à Bougival. Est-ce que tu es complètement dans le foot aussi Okay. Alors là, évidemment, on comprend le sous-entendu, parce que c'était religion, parce que c'était islam, dans un contexte sociétal qui est toujours très mouvementé en France dès que tu abordes ce genre de truc-là. Après, ça, depuis 2016, euh, on a dévié sur plein d'autres sujets, sur le sexisme, sur euh, plein de choses. C'est à midi, je suis dans une émission et ben, on n'a pas le droit de faire une remarque sur la façon dont une femme est habillée. C'est devenu un sujet hypersensible aujourd'hui. Une, une moitié de vanne, tu ne peux pas, quoi. Et ça ne veut pas dire que je ne crois pas que le sexisme ait provoqué des débats qui avaient, euh, dont la société avait besoin, parce mmh. qu'il y a beaucoup trop eu d'excès dans ce genre. Exactement comme, euh, oui, il y a des sujets dont il faut absolument parler parce qu'ils peuvent être très sensibles. Mais de là à immédiatement être au milieu euh, d'une énorme polémique, parce que toi, tu as juste posé euh, une question ou tu t'es interrogé sur les tas de formes en fonction des activités extra football Bon, je trouve que ça n'avait pas lieu d'être, voilà, c'était le seul truc quoi, sur, son, sur, euh, sur ce sujet-là. Moi, j'avais, on va dire avant dernière mmh. question, on se la fait mmh. rapide et après voilà, on y va. Euh, moi, je suis fan de l'OL, c'est quoi un peu ton, le, pour toi le diagnostic, euh, ton diagnostic actuel avec le club Et c'est quoi tes rapports avec JMA quand on sait que par exemple, le dernier échange, il était un petit peu houleux euh, bah, le soir de l'OM quoi. <rire> Franchement, on se connaît depuis le début. Quand hein. Je t'ai dit, c'était notre premier club l'OL. Donc, on se connaît depuis le début. Euh, euh, assez rapidement, on va à Lyon, on fait des émissions là-bas. Il nous invite à déjeuner. Oui. Ouais, ça se passe très bien. Euh, on a eu euh, bon rapport, pas bon rapport, bon rapport, pas bon rapport. C'est du jeté, moi non plus. Bah en fait, sauf que lui, il est un peu dans le. Il est un peu dans le. Tu dis du bien de moi, je te kiffe. Tu dis pas du bien de moi, euh, t'es un salaud. Et je... Après, il a la mauvaise habitude d'appeler les patrons. Ce qui est, ça pour le coup c'est insupportable ça c'est insupportable enfin, je sais pas si on mesure en fait le gars je dis du bien de lui ça lui est déjà arrivé dans les tweets il dit, ah j'aime bien quand Daniel Rio parle comme ça on s'est revu hein, avant 2017 avant la construction du stade il me parle du projet, il me présente le projet euh, en plus moi j'admire son travail en tant que président pendant des années moins les dernières années donc on a de très bons rapports à ce moment là euh, mais je sais pas si on mesure le mec je, je le critique et donc il fait quoi voilà c'est un mec qui a un boulot depuis des années, euh, la CJ, de président de club, euh, riche, puissant, homme d'affaires et tout. Et donc, il se dit, ce journaliste, ne dit pas du bien de moi, j'appelle son patron, donc la conséquence de mon appel, c'est que ce gars-là peut se faire virer. Quel genre quel genre t'es quand tu fais ça ouais, C'est une pratique pas ouf. C'est un peu comme quand tu disais, ah, pas... l'avancement de l'after, quand il y en avait qui t'appelait pour ça, que vous C'est pas, pas, tu vois Enfin, quel genre d'homme t'es pour faire un truc pareil Genre appeler pour essayer de faire virer un journaliste. Vincent Labrune fait la même chose. Lui, il avait commencé à l'époque où il était président de l'OM. C'est enfin, quoi le truc quoi viens, viens sur le plateau. Viens. T'es un homme courageux. Tu sais parler. Tu maîtrises tous les rouages de la communication. Viens et on discute. Tu vas me faire taire. Je vais passer pour un tocard. Si t'es fort. Et si arrives à me contredire, évidemment, on créera un débat. Oui, il y a une discussion, quoi. Jean-Michel Lolas l'a fait. Bah de ouais, façon très courageuse, plusieurs fois. plein de fois. J'ai pu lui dire, vous mentez, il a dit, t'as menti. Après, les faits euh, montreront qu'il y avait raison et tout. Jean-Michel Lolas, il a ce courage-là, il a sans problème. En plus, on sait qu'à Lyon, tout le monde écoute l'after. On est une région, c'est une région où on est très très très écouté. En plus, je te dis, on a une histoire vraiment commune avec l'OL et tout. Oh là, il sait qui je suis, on sait, on peut s'envoyer des messages sur Twitter, on peut se parler, il n'y a aucun problème. Donc lui, il est capable de dire, Riolo, tu dis une connerie. Pas de problème, fais ça. Je préfère que ça se passe comme ça. Il l'a déjà fait. Donc il n'a pas besoin de, télé de téléphoner pour dire, euh, pour cela Bon, il le fait beaucoup moins maintenant, hein, c'était à une époque et tout. Mais pardon, un mec comme la Brune, viens dans l'émission. Dis-moi que je suis un tocard, que je me trompe. Dis-moi, pas de problème. Tu vois. Pourquoi tu le fais pas je sais très bien qu'on ait l'émission la plus écoutée en, en foot en France. Ah non, ils préfèrent parler aux journalistes qui lui tirent le cul. Ok, c'est ton choix. Je comprends. Dernière question. Ah, on a passé franchement un moment, 1h35 <rire> et tout, c'était intense. J'espère que vous kiffez bien. Il y a beaucoup de monde sur la Je crois qu'on est plus de 20 000 en direct et tout. C'est bien ça, je sais pas. Ah, c'est exceptionnel. <rire> c'est génial. Vas-y, tu sais quoi, c'est la dernière question. Vraiment, je me fais plaisir sans celle-là. Tu avais annoncé l'arrivée de Messi la saison d'avant. Après tout ce temps. Allez, on est entre nous. Coup de chance ou tu le savais ah, merde, Je, je l'ai déjà <rire> expliqué mille fois, ça. Hein. J'ai déjà répondu plein de fois. En fait, à ce moment-là, on est dans le premier numéro de la revue. Donc, tu peux la remontrer, ça, ça fait promo Voilà. <rire> Donc, le premier numéro, il est économie. On s'intéresse à plein de dossiers éco. Et au moment... Euh, je ne me souviens plus la date où, où je dis ça. Euh, je sais que le Barça est à la rue complet. Ouais. Vraiment, et d'ailleurs, ça, ça se confirmera des mois plus tard, et ils vont être à la rue complet. Ben ça. Changement de président, gros bordel, le mec qui est en place euh, pourra garder personne. ou euh, machin, Le seul risque que je prends, le seul en disant ça, c'est, euh, en gros, je sais qu'ils peuvent pas le garder. Donc, donc il va, il va, il va s'en aller. Aussi fou que ça puisse paraître, il va s'en aller. Sauf s'il accepte de jouer gratos. Peu de chance Donc là, je me dis, est-ce que je prends un risque et à un moment, ça a, ça a été évoqué. Hein, donc je me dis, ouais. Et deux, le fait que je dise au PSG. Dis, à partir du moment où il met le nez à la fenêtre, quel est le club qui peut le payer Il n'y en a pas 150. Hein. Voilà. Donc en fait, c'est au début, information sur la situation économique, machin. La déduction... Ah, C'était une prédiction. La déduction, c'est le PSG va se jeter sur l'occasion. Sur ils, ils, ils, vont, ils vont tout faire pour. Sauf si au dernier moment... Euh, alors ça c'est toujours risqué parce que pour Zidane c'est ce qui s'est passé comme ça aussi sauf si au dernier moment le mec euh, soit il change d'avis mais pour changer d'avis là c'était lourd parce qu'il fallait qu'il joue pour gratos ou couper ah, son ouais, salaire ouais. de moitié et tout c'était un truc de fou c'était beaucoup 150 options c'était beaucoup trop compliqué voilà pour bah, Mbappé, pareil mon message bah, je... bon on était quelques-uns à le savoir avant donc ça je le dis et Zidane euh, honnêtement euh, c'est jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout euh... il y en a qui s'étaient avancé, je me rappelle hein. bah moi, moi je dis Zidane va être, va être au PSG à tel point qu'on euh, a chez nous quelqu'un et tout le monde le sait qui lui a parlé directement euh, que c'était tellement évident qu'il ne pouvait pas dire non que euh, même la personne à qui il l'a dit je, je n'arrivais pas à le croire je dis je suis sûr qu'il t'a menti il, il, va, il va le faire parce qu'il ne pourra pas dire non à cette proposition là mais au dernier moment, ça a beaucoup bougé dans sa famille. Euh, on sous-estime toujours dans les « ça va se faire » ou « ça va pas se faire ». D'abord que ça peut vriller jusqu'au dernier moment dans le bureau, mais l'impact que peut avoir la famille jusqu'au bout. Okay. En revanche, ce que je peux te dire là, c'est que si on lui refait la proposition, il viendra. Et eh bien écoute, voilà. on verra si que ça se Et que cette proposition, il est possible qu'elle n'arrive pas dans très très longtemps, si les résultats ne sont pas ceux qui sont escomptés au PSG. Aïe, aïe, voilà. aïe, aïe, aïe, les amis On voilà. termine l'émission de la meilleure des manières. Ça me <coughs> fait très plaisir. Merci, Daniel. Merci, Zach. À bientôt. D'avoir accepté de venir, d'avoir joué le jeu et tout. C'était top. On a pu parler plein de choses, etc. Mais il n'y avait pas de jeu à jouer. Hein. Moi, tu sais, souvent, on me dit euh, Tu vois un jeu Mais je ne joue aucun jeu. Moi, je suis toujours sincère. Ah, excellent. Ça fait voilà. super plaisir. Et bah, écoute, vrai plaisir de t'avoir reçu ici. J'espère que toi aussi, ça fait ouais, plaisir de ouais, parler, de voir les gens dans le chat. Regarde, ils sont très nombreux, ils sont très contents, etc. d'avoir pu entendre de ta part. J'espère, les amis. Dans Chat que vous avez apprécié l'émission, d'accord. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je remercie Daniel, je remercie la régie, je remercie tous ceux qui ont fait en sorte que ça puisse se passer. Je vous retrouve dans 20 minutes à peu près sur Popcorn. Il y a Théo Clemann qui est en train de m'appeler, il va m'étrangler parce que je suis en retard. Donc, Zaccord Olympse c'est terminé pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao tout le monde!